Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir le codex Votan, mais pas que, puisqu'avec mon camarade qui va m'accompagner pour cette review, Mike Hazelwood, nous allons parler de listes et d'optimisation autour de ce tout nouveau codex Warhammer 40 C'est le retour des squats. Euh, c'est légendaire, clairement c'est légendaire pour bon nombre de Wargamers qui sont là depuis euh, pas mal d'années. Et d'ailleurs, je vais me retourner immédiatement vers mon invité, Mike Hazelwood, the winner of the first Paris GT ever. Euh, comment vas-tu, Mike Bah Écoute, euh, ça va bien. Ça va bien. On commence à avoir un peu moins chaud. Donc du coup, je veux dire, euh, dans la vie de toujours, ça va quand même vachement mieux quand on a moins chaud. Est-ce que Et tu euh, fais euh, partie voilà. euh, de cette génération de wargamer qui connaît les squats eh bien en fait pas vraiment parce que je suis arrivé un peu plus tard euh, je suis pas je suis pas vraiment un ancien ancien hein, quoi que j'ai commencé genre en V3 mais j'étais pas très euh, fleuve, par contre j'ai toujours adoré les nains Alors, ça c'est un truc euh, j'ai encore des nains battle à côté de moi là mais euh, non j'ai toujours adoré les nains sur total war warhammer ils sont dingues hein, sur le sur le jeu de vidéo j'adore les nains et donc j'ai toujours aimé les nains hein, entre Gimli Aragorn et Legolas c'est toujours été Gimli mon préféré la base euh, donc voilà, <rire> oh, à la base, moi, pour moi, c'est celui qui a les meilleurs punchlines de tout le film. C'est vrai, c'est euh... vrai, vrai, je, je valide. Euh, voilà, J'aime ai, beaucoup le, le côté pesant, le côté euh, laborieux euh, des nains. Euh, et euh, et j'ai l'impression que ouais, là, le, le codex nous, nous propose un truc qui est vraiment très intéressant, euh, qui, qui, mine d'eux, bah, va peut-être un petit peu casser la méta aussi. <rire> Ça, c'est une possibilité, parce que... Euh, ouais. Voilà, on est sur un codex qui propose énormément de létalité. Et euh, on va voir s'il si y a des gens qui arrivent à y survivre. Ouais. Euh, donc voilà, on va en parler en parlant de l'IS, mais c'est vrai qu'on voit des trucs apparaître qui ont... Euh, on, on se place au niveau de létalité, je pense, à peu près, euh, admée qu'à la sortie du codex. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, va être, ça risque d'être difficile. Après, il y a des garde fous, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est violent. On rentrera bien évidemment dans le détail de tout ça pendant cette vidéo. Les amis, avant que celle-ci commence, je vous invite d'ores et déjà à éclater un petit pouce bleu, mettre un commentaire, partager. Voilà, ça, ça fait plaisir et ça aide à l'évolution de Creative Wargame. Je vous rappelle aussi, puisque cette vidéo sort le jour de la précommande Votan, je vous rappelle que si vous voulez des figurines Votan à moins 20%, vous pouvez. Eh bien oui, c'est ça qui est absolument stylé. Moins 20%, c'est les meilleurs prix que vous trouverez sur le net français. Et c'est dans, dans, dans le lien de la description description de la vidéo, c'est chez My Hobby Place. Voilà, donc n'hésitez pas à vous transporter sur le lien de vidéo et allez graber euh, vos, vos tan à moins 20%. Vous avez aussi les liens d'affiliation chez Cranquard Game, chez My Scenari, pour notre plateforme Tipeee, notre site, notre Discord, Facebook, Instagram, on est partout. Les amis, avant de commencer, euh, puisqu'on est partout, on est aussi sur Twitch. On est sur Twitch et d'ailleurs, grosse grosse et euh, eh bien, euh, production Creative Wargame à la fin du mois, le 30 septembre 1er et 2 octobre, pendant 3 jours, aura lieu le Creative Wargame Championship 4, quatrième édition de notre format ultra compétitif en live. D'ailleurs, mon camarade qui m'accompagne, Mike Hazelwood, sera présent, il sera de la partie avec euh, son armée IK et euh, il représentera un des penchants de l'Imperium, puisque cette édition se fera sous le joug du chaos, quatre joueurs chaos et euh, le reste du monde pour essayer d'endiguer euh, d'endiguer l'envolée le, en, de metagame du chaos entre SMC, RK, euh, Thousand Sounds et Démons du chaos, ça va être ultra violent. Est ce que tu es prêt pour cette rencontre en live, Mike? Ouais, ouais, carrément, ouais, oh, j'ai hâte, oh, ça va chier, ça va être cool cool et puis bon il y a des gens que qu'on connaît et puis il euh, y, euh, y a des scores à, à settle comment on dit en anglais hein. il va falloir il euh, y a des gens qui contre qui j'ai perdu des gens contre qui j'ai gagné et puis y a, on a des comment s'appelle comme le dire les nains il y a des euh, il y a des rancunes à la vie. Ah yes, excellent. Eh bien, écoute, on ouvrira le livre des rancunes autour de ce championship. Ça va poutrer sévère. J'ai déjà dit à plusieurs reprises sur nos réseaux sociaux et sur d'autres vidéos, mais ça va clairement être le, le, le plus gros roster. Enfin, ça va être le roster le plus compétitif qu'on ait monté jusqu'à présent. Euh, on commence vraiment à, se, à bien maîtriser le format. On, a, on va pousser encore en qualité. On va vous proposer encore plus d'interactions, plus de choses. Vous allez découvrir ça très rapidement. Je ne m'épanche pas plus sur le sujet. Et rappelez-vous, 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre sur le, la, sur le Twitch de Creative Wargame, le Creative Wargame Championship 4. On a fait le tour les amis de cette petite présentation rapide et on va passer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quand même ce tout nouveau codex Votan à Warhammer 40 000. Tu as déjà un petit peu entrepris la réponse à ma question, euh, Mike, mais je vais te la reposer quand même. Euh, et ce qui va nous permettre un petit peu d'introduire dans son ensemble ce, ce, bah, ce nouveau codex. Que penses-tu de ce codex Votan tes attentes vis-à-vis -vis de celui-ci, en tant que grand adorateur des, de la culture naine dans les univers médiéval fantastiques et science-fiction et, euh, et après, euh, après tes premières lectures du codex, qu'en as-tu tiré comme enseignement Il euh, y a des choses qui te plaisent, des choses qui ne te plaisent pas. Voilà, je suis preneur de, ton, de la température et du degré de saussage que tu mettrais sur ce codex. Ben bah écoute, euh, non, ça me, ça me plaît beaucoup, alors j'aime beaucoup les figues, je trouve que euh, le Grimnir il est dingue, j'aime beaucoup le, les berserks, ils ont, ils ont une gueule d'enfer, de, de, il bon, y en a qui se fait plus tranchant sur les, sur les véhicules, moi j'aime bien la, la, la de Fortress, je trouve qu'elle envoie quelque chose, on est... alors c'est vrai que ce qu'on a pu reprocher à ces nains là, c'est de s'éloigner un petit peu du, du côté impérium un peu gothique, où euh, putain on est dans Mass Effect, pas Si tu as joué à Mass Effect 1, non, pas dans joué. Mass Effect 1, tu as des balades comme ça en, en rover. Et en fait, je me suis dit, putain, on dirait le rover de Mass Effect 1. Moi, je kiffe, tu vois. On se, on se dit, en fait, on se rapproche d'un truc qui pourrait plus être en fait ce que nous on construirait. Parce qu'en fait, bon, l'impérium, quand tu vois les vaisseaux impériaux et tout ça, tu te dis, ouais, c'est des cathédrales volantes, quoi, les, les trucs comme ça. Et là, tu vois les le véhicule, et tu fais, euh, ah ouais, ça, ça pourrait être, enfin, tu vois. Moi, je m'imagine, genre en, en 2100-2150, on. On débarque sur la lune, on débarque là. Bah ben en fait, c'est le type de rover qu'on pourrait avoir, quoi. Vraiment, je, je trouve que c'est voilà, on est, on est plus dans les SF classique C'est, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais moi ça me plaît. Moi j'aime bien ça. Et puis euh, voilà, bon, je trouve qu'il y a des filles qui sont euh, qui sont très très sympas. Le, le mécanicus devrait aller faire un tour de leur côté, hein, même si euh, bon, ils seraient pas très contents de découvrir ce que sont vraiment les botanes, Mais euh, en tout cas, ouais, ils devraient euh, un petit peu euh, s'inspirer de de ce qui se passe de leur côté. Hein donc non, je suis, non, je suis, je suis assez, euh, assez agréablement surpris du codex de certaines figues après euh, c'est vrai que c'est entre guillemets on, on se retrouve sur un codex qui a un nombre d'entrées euh, similaire à quoi. c'est à dire qu'en fait euh, il y en a un petit peu plus que l'Arlequin la quand même mais disons qu'on a une seule unité de troupes, on a euh, deux choix d'élite, deux choix d'attaque rapide deux choix de soutien, euh, quatre choix de QG c'est pas ouf, mais c'est bien pour un truc qui débarque. Hein, euh, c'est bien, mais c'est vrai que bon, euh, malheureusement, après, le fait est, c'est que on se retrouve à voir ben, euh, assez vite, vu qu'on a deux types de choix dans chaque truc, euh, qui est ce qui est fort, qui est ce qui est pas fort. Euh, clairement, il y, y, a, y a des unités qui sortent beaucoup plus du, lo du lot euh, que d'autres. Hein. On peut notamment penser au Land Raider, hein, et puis quand on compare le, le Fortress Land et au Land Raider. Ben, ça pas. Le Land Rider est fait un peu cheap quoi. À côté, quoi. Parce qu'on est sur des prix similaires euh, en termes de points. Et on n'est pas du tout sur la même létalité. Euh, clairement. Ça n'a rien à voir. J'ai pas vu exactement au niveau taille. On a des petites idées dans le codex, mais je ne sais pas exactement niveau taille, si ce sera plus gros ou moins gros qu'un Land Est-ce que ce sera un peu plus manœuvrable Parce que c'est aussi un des grands défauts du Land c'est qu'il n'est pas du tout manœuvrable. Est-ce que la forteresse sera manœuvrable Elle a quand même une capacité euh, pas mal de, de, de 12 figue, donc euh, c'est bien. Euh, voilà, donc euh, après on pourra aller plus dans les dans les détails, mais au, au niveau général, hein, euh, j'aime bien ce deck. il est fort, euh, il va permettre plein de choses. Est-ce qu'il va répondre à toutes les menaces Parce qu'il a quand même une base assez gunline. Il hein. faut, faut le voir. Il hein. y, a, y, a, y a deux unités de close hein, si on prend les euh, les espèces de Totor euh, en exoarmure, mais euh, sinon voilà, il n'y a pas énormément de close, Par contre, au niveau de tir, il y a moyen de faire quelque chose de, de assez violent. Yes, bah justement, moi, je vais, je vais donner mon avis sur le codex et je voulais je, je voulais commencer par ça. C'est clairement, à mon sens, un, un codex qui est axé sur euh, la phase de tir. On a un codex avec une discipline psy, mais euh, bon, il euh, y, a, y a un psy -cœur dans le codex. Hein, tu tu l'as très bien dit, il y a peu d'entrées, de, peu euh, mais c'est normal. J'y reviendrai juste après. Euh, on a clairement un codex qui est axé sur le tir et qui le fait bien. Là, pour le coup, il euh, n'y a, y a, a pas de doute là-dessus. On, on va en parler pendant, pendant cette review. Euh, ai, moi, j'ai mis une réserve, pour le coup, alors ça, ça, je, vais, je vais être ton, le penchant opposé de ce que tu as dit par rapport aux figurines. Moi, pour le coup, je n'ai pas du tout été séduit par les figurines. Mais j'ai bien conscience, au vu de ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche et des échanges que j'ai eus, qu'il y, y a vraiment une question de sensibilité graphique. Euh, et moi, j'ai pas été du tout touché par, par, par ce qu'ils ont fait. Euh, j'aime beaucoup le personnage nommé. Euh, ouais, j'aime beaucoup Utah. Euh, j'aime beaucoup le, perso le QG qui est, euh, qui est en armure euh, de corps à corps. Là. Je, alors là, je suis désolé pour les noms. Ça va être un petit peu galère pour moi euh, sur cette review parce que là, les, les noms, on est, euh, on est sur un, un carcan de noms complètement originaux et tout à fait nouveaux. Et, euh, et je ne les maîtrise pas tous. Mais euh, le Enir champ Voilà le Enir, euh, le personnage Enir, exactement. Euh, mais après les, les troupes ne me, m'emballe me, me, pas, les véhicules pareil, je suis pas emballé par par l'esthétique et le graphisme. Après, euh, c'est des bases de figurines. Et l'avantage quand même de, de notre jeu, c'est que euh, le, on peut se permettre de faire plein de choses. Euh, Aujourd'hui, on a tous un milliard de bits, on a tous un milliard de rabios, on peut se permettre de changer les têtes, de faire euh, évoluer nos figurines. Donc, je pense qu'il y, y, y a moyen de se faire plaisir quand même, même si on n'est pas spécialement fan euh, de, de, de prime à bord, on dira. Après, euh, pour l'aspect, on va dire peu de data sheet, je te rejoins complètement. Hein, de toute façon, euh, c'est mathématique, il hein, n'y a, a pas beaucoup de data sheet, il a pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, il faut se mettre, euh, mettre ça en perspective sur le fait que c'est une nouvelle faction qui arrive dans le jeu. C'est la première de la V9, hein. c'est la première nouvelle faction de la V9. On en a au minimum une à deux par version. Je pense que, euh, bon là, euh, je considère pas les World Eater comme une nouvelle faction il euh, y a les World Eater qui vont arriver, mais euh, voilà, c est, c est, on va dire que c'est une sous-faction qui arrive. Là, on a vraiment un nouveau codex avec une nouvelle faction, avec une identité de jeu qui est propre. Euh, et c'est ah, mais... vraiment celle de la ouais. V9. Celle-là, pour le coup, on n'en aura pas d'autres, je, je pense, hein, à moins de grosses surprises, mais je pense qu'on n'en aura pas d'autres. Euh, en V8, il me semble que c'est les Custodes qui étaient arrivés, euh, qui n'existaient pas avant le la Kulgen. V8. Le Culgen est arrivé en V7. Culgen est arrivé fin V7. Ouais oh. et enfin, mais... Ok d'accord Ouais Kulgen était arrivé en V7 Et en V6 C'était le Mechanicus De mémoire L'Adeptus Mechanicus euh, Cult Mechanicus yeah. euh, Skitari à l'époque En deux codex différents Mais euh, justement ouais, pour, avec... faire, pour faire le comparatif aussi ouais, Ika, ouais Et pour faire justement Le comparatif avec les Skitari quand les skitari étaient arrivés, bah c'est pareil, hein. il, y avait, il y avait très peu d'entrées, ce qui est normal. Ils ne peuvent pas arriver avec un codex et puis nous vendre une panoplie de figurines complètes. Cette faction-là va prendre du temps et puis ça va être cool aussi de l'avoir évolué au fur et à mesure des versions, de voir arriver les nouvelles entrées parce que ça va grossir hein, clairement de, de, de, de là cette sortie jusqu'aux deux prochaines années. Vous allez voir que le codex va assez rapidement se remplir, ce qui est normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour ça. Et euh, ben, mon avis sur le codex, je vous l'ai dit, hein, euh, je pense que bah, tu, tu, tu l'as très bien dit, en fait, on est sur un codex qui présente une grosse létalité de, de, de tir. Et, euh, et je pense que c'est vers ça qu'on va s'orienter. Je mets un gros... Euh, là, pour le coup, j'aime beaucoup la mécanique autour des tokens de jugement. On va en parler très rapidement là dans cette review. Il euh, y a une, le, le, le, cette mécanique, justement, pour venir à ce que tu disais sur le, le, les rancunes des nains. Euh, J'ai trouvé ça hyper classe qu'ils arrivent à, la, à, la, à, la, à, à illustrer cette, euh, on va dire cette, cette identité ou cette, euh, ce pan culturel des nains qu'ils arrivent à l'exprimer le, à en termes de jeu via les tokens de jugement. Je trouve la règle super classe. Donc là, moi, je, mon, mon, là je, mets ma, je mets ma pièce. Clairement, là-dessus, j'adore. Et, et puis en plus, a priori, c'est quand même ce qui crée une grosse dynamique de jeu sur le codex euh, C'est quelque chose auquel, euh, côté duquel on ne pourra pas passer si on joue Votan. Euh, il, va falloir, euh, il va falloir claquer des tokens de jugement sur notre adversaire. Il va falloir le juger. Il y a un moment, il faut ouvrir le livre des rancunes et il va falloir juger son adversaire. Et puis, euh, lui, tabasser le groin à base de rail, de Yon Beamer et d'un paquet d'armes. Euh, voilà pour ça. On attaque ce codex par les pages basiques hein, que vous retrouvez. Euh dans tous les codex, les euh, detachment abilities. Euh, basique. On, là, on, on ne sort pas de, du carcan habituel. En gros, euh, vous gagnez euh, certaines habilités quand vous avez un détachement complet Votan, à savoir euh, la Ligue Custom, donc vous bénéficiez du bonus de Ligue. Euh, vous avez la restriction pour les cales donc les cales si on peut comparer un petit peu, c'est le capitaine hein, chez, les, chez les Votan. Et euh, vous êtes limité à un cal par détachement. Et, euh, et puis, voilà, les troupes. Alors, non, pas que les troupes, c'est faux, je vais dire une bêtise. Les Earth King Warriors, donc là pour le coup, les troupes, le seul slot de troupes est Objectif Secure. Ainsi que les Earth King Pioneers, qui là pour le coup sont les motos et elles sont Objectif Secure aussi. Ça c'est cool, euh, c'est vraiment cool. On fait un petit survol du codex, on va le lire un peu à notre façon, euh, le codex, on va pas vous le lire dans le sens de, de, dans lequel il est proposé, c'est-à-dire dans le sens croissant des pages. Euh, là, on, on s'est porté directement sur les datasheets et notamment les règles spécifiques aux, aux figurines Votan. Alors, il a pas mal de choses à dire qui sont indispensables pour la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à commenter des listes. Euh, la première c'est la nouvelle arme, euh, là pour le coup la nouvelle, euh, le nouveau type d'arme qui est le Hunter Weapons. Donc euh, c'est pas une arme de tir rapide, c'est pas une arme d'assaut, c'est pas une arme lourde, c'est une Hunter Weapons et euh, voilà la particularité c'est que derrière le mot, si on peut appeler ça un mot clé. « Hunter », vous allez avoir un nombre qui justifiera le nombre de tirs que vous pouvez faire. Si vous avez une arme qui est « Hunter 2 », vous allez faire deux tirs avec votre arme. Donc, bien spécifié, hein, les amis, on n'est pas sur de l'arme d'assaut, donc vous ne pouvez pas « Advance » et « Tirer ». Et par contre, ce qui est avantageux, c'est que euh, vous avez sur votre infanterie, il n'y en a pas ou il y en a peu, mais si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'y en a pas. Si vous n'avez pas d'armes lourdes sur votre infanterie, vous avez systématiquement des armes Hunter. Donc, euh, vous n'avez pas de malus à la touche quand vous bougez et vous tirez avec votre infanterie. Euh, voilà pour ça. Après, il y aura sans doute au fur et à mesure, on va découvrir des occurrences, avec euh, des, enfin, des interactions particulières avec euh, les armes Hunter, mais on y reviendra par la suite. Avant d'aborder la règle euh, des tokens et euh, « Eyes of the Ancestors ». Mesdames et messieurs, on continue sur les armes, puisqu'on a parlé des armes Hunter. On a une arme aussi, une toute nouvelle arme, une arme de puissance sans nom dans ce codex. Vous allez en entendre parler du Magna Rail. Le Magna Rail, c'est clairement une arme euh, qui, bah, tout simplement... Euh vous empêche de prendre toutes sortes de sauvegardes invulnérables contre. Euh, donc euh, bon, ben bah, je pense que la messe est dite. Euh, on va pas apolo apologiser sur la puissance euh, de, de ce que ça représente. Vous avez tous bien conscience de ce que ça représente. Euh, une arme de tir qui vous empêche de prendre des invulnérables, vous vous doutez que généralement on est sur de la grosse PA avec les armes à magna, euh, donc, euh, donc forcément euh, ça va tendance à faire sauter les PV de votre adversaire. En plus de ça, il y a un petit effet qui se coule sur cette arme, c'est que le fait que les jets de blessures non modifiés de 6 vous permettent de basculer euh, les damage non assignés. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, mon arme fait D3 plus 3 damage, imaginons que je fais un 1, donc je fais 4 damage, je tue une figurine dans une unité qui a 3 PV, dans la logique, mon damage restant est perdu. Là, la règle nous dit que si vous avez fait un 6 à la blessure, bien ce PV n'est pas perdu et vous le reportez sur une autre figurine. Vous ne pas si anecdotique que ça, le Unmildify Wound of Roll of 6, parce qu'en fait, sur des escouades, c'est des armes de tir qui ont un gros dommage et puis généralement tu dis, assez ah, c'est pour les véhicules, tout ça, mais en fait, ça leur donne la possibilité, bah, sur des unités avec des mono-pv, du garde impérial, du, du prouteux, ou, euh, ou même de l'arlequin, en fait, déjà t'ignore les invus, et en fait, derrière, bah, le fait que les dommages continuent dans l'unité, bah, sur des mecs qui sont mono-pv, imaginons une troupe de 10 players qui arrive sur toi, Bam tu mets un coup, et ben bah, en fait, ça te fait un petit. Euh, bah, 4 5 6 euh non si c'est le petit Magda Rail, et pour le gros macdrail bah tu peux en fait juste wipe l'unité d'arlequin d'un tir juste c'est juste dingue mais et, euh, et ça je trouve que c'est euh, c'est extrêmement fort même sur des des thermites des machins comme ça ou en fait des trucs qui qui ont généralement bah, un nombre de PV et quand tu puis quand tu tires dessus à la très grosse arme bah, tu fais c'est dommage tu as besoin de cette très grosse arme mais bon euh, non, je trouve que c'est euh, c'est une règle qui est super intéressante c'est euh, c'est encore mieux effectivement que les Rangento, quoi. cest ouais. mais encore mieux. Yes, à mettre en perspective, évidemment, avec le fait qu'il faut faire un 6 à la blesse. Et donc, euh, on verra quelles sont les mécaniques que le jeu nous propose, que le codex Votan nous propose pour réussir ce 6. Euh, parce que euh, c'est pas anodin. Euh, voilà pour ça. Je propose qu'on passe, euh, on aborde les règles Steady Advance. Euh, la règle Steady Advance qui nous dit. voilà, C'est la même mécanique hein, que, que le.. le la Death Guard, c'est-à-dire que vous ne subissez jamais de malus au mouvement, à l'advance et à la charge, donc c'est cool. En gros, vous euh, faites abstraction déjà des, de, de ces règles des règles de terrain dangereux que vous avez sur la map, et éventuellement, euh, les, les modificateurs aussi que votre adversaire peut vous imposer via des règles, des stratagèmes ou autres. Donc ça, vous en faites l'abstraction. En plus de ça, vous avez la petite, le petit effet qui se Cool qui fait plaisir. Vous ne jetez pas de dés quand vous faites une advance. Vous faites une advance de 3 auto, et si vous avez le mot-clé « Accelerated », vous faites une « Advance Auto » de 6. Euh, donc, ça apporte de la mobilité sur un codex qui a tendance à être un petit peu lent. On est sur euh, essentiellement euh, du fantassin, euh, du piéton, euh, du piéton avec des petites jambes. Euh, donc, euh, forcément, ça bouge moins vite. Et, euh, et donc, ça, ça permet un petit peu de contrebalancer, on va dire, ces, euh, ces, euh, ces manques de mobilité qu'on a sur euh, le, quasiment l'ensemble des datasheets. Mmh. Ouais et puis ça apporte vraiment de la stabilité, hein. le fait de te dire que je fais trois autos, bah en fait tu sais que tu fais 8 quand t'advance c'est tout. Ou euh, quand t'es un véhicule, t'as plus 6 à t'advance C'est un truc qui est super parce que d'habitude tu payes hein, pour avoir ce 6 d'advance auto sur un véhicule ou une moto, là tu la grattes, donc c'est euh, euh, un super effet euh, qu'ils ont ajouté, c'est euh, top. Et pour finir, euh, Void Armor, donc là, bah, c'est euh, ni plus ni moins qu'une armure Salamanders, puisque vous avez, le même en mieux d'ailleurs, puisque vous avez l'armure du mépris, donc vous réduisez de 1 les des caractéristiques de pénétration d'armure des armes qui vous ciblent, et en plus de ça, votre adversaire ne peut pas relancer de euh, jet de blessure, ni de jet de damage euh, face, à, face, à vos, face à votre Void Armor. Euh, si je dis pas de bêtises, ça je dis c'était mieux que Salamander parce qu'il me semble que Salamander il n'y a pas la ligne sur le damage, ça me parle pas. Je crois que c'est que, le... que sur le reroll de wound. Donc là on ne peut, pas reroll, wound et on peut pas... Enfin, pas reroll les blesses, vous ne pouvez pas reroller les jets de blesses et vous pouvez pas reroller le jet de damage. Donc voilà, ce qui apporte de la résilience et ça c'est cool. Ah ouais, non, c'est super. Là on vient de faire très rapidement le tour, hein, mais on a des. Une... On a... On a... Grosse caractère de tir, on a des bonus pour le, la mobilité et on a du tanking. Globalement, euh, globalement ça s'annonce plutôt pas mal. Et ce qui me permet d'aborder le, le, le gros de, de la spécificité de ce codex, c'est la règle Eye of the Ancestors, l'œil des anciens pour les non-naguerris euh, non à l'anglais. Alors là, euh, il va falloir s'attarder deux minutes quand même sur cette mécanique de jeu parce que, comme on le disait en début de la review, c'est euh, l'identité du codex qui se retrouve dans cette règle. Euh, c'est intéressant d'ailleurs qu'ils aient réussi à la condenser euh, en une seule règle et qu'on n'ait pas une multitude de couches de règles qui se superposent et qui sont imbuvables. Là, clairement, on a l'identité du codex à travers... Une règle, évidemment, tout le reste, je ne fais pas abstraction à, à tout, ce que, tout ce que Games Workshop a écrit autour du codex, mais vraiment, là, je trouve qu'ils ont créé quelque chose d'assez intéressant, et, euh, et ça, c'est cool. Donc, euh, je vais te laisser, tiens, Mike, je vais te laisser nous la présenter, la règle, parce que euh, je pense que tu l'as plus pensé que moi, et tu, tu vas pouvoir déjà nous parler un petit peu de, de ce que toi, tu as pu observer en termes de combos et d'interaction avec, avec le reste du codex. Ouais alors donc du coup cette règle donc c'est une règle que quasiment ils ont tous hein, sur leur datasheet si ce n'est tous et en fait c'est euh, en gros euh, on va pouvoir donner des tokens de jugement donc un peu euh, cette idée de rancune, hein, c'est-à-dire que quand un ennemi fait quelque chose qui nous plaît pas, bah on a une rancune envers lui. Donc en fait pour donner des, des tokens, il euh, y, a, y a plusieurs y a les trois façons qui sont données dans cette euh, dans cette règle hein, euh, dès qu'un ennemi tue une de deux unités, donc euh, bah, on prend un, un token de jugement. Si euh, l'unité ennemie fait une action ou une action psychique, un token. Donc, c'est super bien sur les armées qui ont des, euh, typiquement, euh, des, des psycheurs qui euh, spamment la même interrogation mentale, le même, euh, pour, enfin, la même chose sur l'objet, ou, ou euh, qui vont jouer les bannières et tout ça, bah, c'est euh, les bannières et, euh, ou les cartes de -moon, bah voilà, un petit token. Et en plus, à la fin de chacun des tours de notre adversaire, on va pouvoir choisir une de ces unités sur un objectif, lui donner un token. En plus, c'est vrai qu'il est super simple à mettre en place, hein, Ils mettent des tokens 1, 2, 3, mais il suffit d'un des 6 hein, et puis euh, tu, mets, euh, tu tournes sur la bonne face, et c'est super facile à mettre en place, et c'est visible, c'est-à-dire que tu, tu peux facilement mettre ça. Sur l'adversaire, tu prends tes propres dés, ta petite réserve, tu as des vieux dés qui traînent games, tout petits, des, des petits rouges, ou des petits euh, comme tu veux, et puis euh, ça c'est bien. Alors les tokens, ils servent à quoi Les tokens, en fait, euh, certains l'ont comparé à Hell of Doom, euh, ouais, Pourquoi pas Et En fait, ça permet, euh, selon le nombre de tokens, de faire que les 6, 5 ou 4, selon le nombre de tokens, blessent automatiquement la cible. Donc si l'ennemi a un token, on le blesse automatiquement sur des 6 à la touche. Deux tokens, on blesse automatiquement sur des 5 à la touche. Et sur des 3, sur 3 tokens, c'est des blesses 4. Attention, la règle elle est un peu comme le coillon, il faut que ça touche. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas te dire, par exemple, en contrecharge « Ah, j'ai 4+, bless auto. » Non, c'est si ça touche, ça fait ça. Donc, si on fait une contrecharge, charge sera toujours, si l'autre a un token sur lui, ce sera toujours un 6 à la touche. Si on est dans un décor, et du coup, si jamais tu sais tout défendre en Overwatch, effectivement, tu vas... je sais ce téléphone ou le deuxième, je ne sais plus le nom. Enfin bref, celui qui te permet de Overwatch à 5+, du coup, tu vas faire, sur 5+, une bless auto. Alors, pourquoi est-ce que c'est très fort c'est parce qu'en fait, lorsque vous faites cette touche auto, elle est considérée comme un 6 naturel à la blesse. Comme Hale of Doom, c'est pour ça que certains l'ont comparé. Et on revient à ce qu'on disait sur le Magna Rail. Le truc, c'est que du coup, ça marche aussi sur le Magna Rail. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, vous arrivez à lui mettre un, deux, trois tokens, vous tirez votre Magna Rail, vous faites un 4+, à la touche, si vous avez mis trois tokens, et ben en fait c'est déjà ça en lui. Mais en plus, les PV continuent. Donc en fait, vous arrivez sur une unité d'harlequin qui vous a peut-être claqué une unité, et souvent, c'est ce qu'ils font les Arlequins ils arrivent vite tuent, bah, ils commencent à avoir un token sur lui, ils sont visibles, hop on peut essayer de trouver d'autres moyens d'avoir des token tokens. Et là, bah, on peut vraiment euh, faire en sorte que ça ça se passe mal pour notre adversaire grâce à cette règle. Et en fait, cette règle marche aussi bien au close qu'au corps à corps. Les gens qui l'ont... Alors, il y a que les cogs. C'est les petits suivants de l'Utech Marine mmh. euh, qui ne peuvent pas avoir cette règle-là. Ouais, ce pas... voilà. Mais surtout, la règle dit, les tokens que vous avez sur vous, vous les gardez où vous ayez. Vous sortez de la table à un stratagème, vous gardez vos tokens sur vous. Vous rentrez dans un transport, vous avez encore les tokens. Vous êtes dans un transport, vous tirez sur une unité. Par exemple, un arlequin qui arrive, qui dit, tap hop, je te mets un coup de fuseur, je te détruis ton véhicule. Bah, T'as un token dessus, tout le temps. T'as toujours les tokens. tu ne peux pas les perdre. Tu ne peux pas te les enlever. C'est extrêmement fort, parce que du coup, il euh, n'y a pas moyen d'éviter quand tu commences non. à faire du dommage au... On ne se dissocie pas de la rancune des nains. Ça, c'est inévitable. C'est écrit, dans... écrit dans le livre, il est là. Et donc, Du coup, euh, on s'en compte. On ne va pas s'en échapper. Et donc, du coup, ouais, euh, là, on a décrit trois façons de mettre des tokens, mais il y, euh, y en a plein d'autres. Ouais, juste, en fait, justement, du... justement, je te propose, pour et... éviter qu'on ait à, à revenir au fur et à mesure qu'on présente les entrées, il euh, y a évidemment le Cal euh, qui, euh, donc, qui est un personnage, ouais. j'en en ai parlé tout à l'heure, qui est le capitaine qui, lui, a une aptitude euh, qu'il utilise à sa phase de commandement. Il peut cibler une unité visible sur la table et lui un token. Donc, ça, à toutes les phases de commandement. Euh, si vous avez un, un super cal, euh, donc il euh, faut payer une amélioration qui coûte 40 points, vous pouvez le faire deux fois. Attention, pas sur la même unité. Euh, voilà, c'est bien. On a juste, à juste oui. titre, on en, on en avait discuté euh, euh, lorsqu'on a préparé cette oui. review. Oui. Oui, il faut payer le trait de oui, oui, seigneur de guerre. Oui, payer le trait seigneur de guerre pour avoir le, le double, le, le, le, la double aptitude. Euh, toi, tu me disais à juste titre que attention avec le cal, c'est bien il, le, le cal met des tokens, mais c'est à la phase de commandement et souvent euh, l'adversaire peut quand même se prémunir de, de cette aptitude. Donc effectivement là, en termes de géométrie de jeu, c'est pas la manière la plus, euh, la plus simple d'aller placer des tokens où on veut parce que pour le coup votre adversaire peut, euh, peut l'anticiper entre guillemets. Donc il y, y a le cal qui met des puis, tokens. Puis c'est là en fait, où, en fait, selon, à mon avis, euh, on va voir des choses aux états unis qui jouent euh, dans tout leur GT, ils jouent sur des euh, tables games. Donc les tables games, c'est quand même quatre gros blocs de ruines, deux petits blocs de ruines au milieu. Mm. Ben, en fait, le cal, il se met au milieu un pied, il voit quasiment, il voit énormément de choses. Donc en fait, euh, c'est euh, en Europe, hein, on a plus l'habitude euh, sur les tables euh, WTC ou fake, euh, on a beaucoup plus de décors. Et en fait, l'adversaire peut juste décider, ah, ton cal, il est là ok, bah écoute, je vais juste être pas visible de ton cal comme ça je vais pas prendre les points les euh, jugements de additionnel additionnels ouais. donc le cal est bien en tant que capitaine, parce qu'il a le, la roll le high cal lui permet en plus d'avoir euh, d'être un maître de chapitre et d'avoir un cal à côté euh, c'est très, très intéressant, malheureusement euh, voilà la Grim c'est Efficiency je crois okay. Grim Efficiency c'est ça ouais. euh, Ben c'est facilement comptable. En fait, euh, pour 40 points, plus trait de seigneur de guerre, alors la full roll est très bien. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas On se posera Dans la question. Euh... Le contexte, je ne suis pas ouais. sûr. Okay. Euh, Après, ça se... on, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il euh, faut... Euh... Se dire que ça c'est pas si facile que ça de, de, de l'avoir des jugements de tokens par ce biais là, ouais. Il y a des deuxième, plus simple des... ouais. Deux, deuxième levier, c'est du stratagème. Euh, le stratagème avec le mot-clé Searchlight, cher, euh, light avec n'importe quelle âme. Quand tu génères une touche avec le pack de moto, euh, si tu lui as payé l'équipement Searchlight, light, du coup, tu génères un token. Euh, donc, ça c'est là pour le coup. Les motos sont quand même très mobiles, elles ont un mouvement scout en plus, donc elles vont pouvoir vraiment se projeter sur la table et aller poser des tokens plus facilement là où tu veux les cibles que tu veux, les cibles ouais. un peu juteuses ce que tu veux décalquer. Oui, surtout que c'est un peu leur rôle, en fait, dans, dans les listes qu'on qu va vous présenter, euh, d'aller euh, mettre, euh, juste préparer le terrain et d'aller préparer euh, l'annihilation d'une cible. Ils sont là vraiment pour... Euh, c'est un peu des de retour c'est un peu des marqueurs. Ils vont arriver, ils vont dire, tiens, là, lui, euh, il va prendre un jugement de token dans, la, dans le nez, donc euh, t'en auras au moins un sur l'unité. Ben, ça, ça commence à dire, ben, là, les six déjà à la blesse, peut-être un deuxième... Euh, via euh, un autre, euh, une autre façon, donc on verra quelle autre façon on peut faire. Euh, mais voilà, il y a, y a ça. Euh, tu parlais de, donc, des autres façons. Il y en a une, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le trait de seigneur de guerre, dans, dans, les, dans les façons. Dans les trait de seigneur de guerre, il y en a un, c'est le trait de seigneur de guerre long list, donc qui permet, en fait, euh, bon, il y a des trucs qui sont un petit peu, donc le, on, on ignore le light cover avec le seigneur de guerre, on ignore lock-out on se dit, waouh, ouais, un perso sniper, donc, comme toutes les armes de tir vont max 24... Euh, 18 pour la plupart des seigneurs, c'est pas ouf. Par contre, chaque fin de phase, quand une unité a été détruite par une unité League de la phase, donc vous boules à la table détruit quelque chose, ben ce seigneur de guerre, il va pouvoir mettre un jugement de token sur quelqu'un dans sa ligne de vue. C'est extrêmement bien, parce qu'en fait, là c'est après la phase de mouvement. Donc par exemple, pendant la phase de tir, hop, vous tuez une unité. Ben lui, c'est vous qui choisissez où vous le mettez, et il se met en visu d'un truc, et hop, il lui met un jugement de token que vous pourrez utiliser par exemple pour la phase de charge et fin de la phase de charge l'unité a été tuée vous remettez le token notre part et donc du coup comme ça c'est quand même euh, moi je trouve que c'est euh, ça c'est une des meilleures façons j'adore ce trait de de guerre là c'est vraiment un truc pour recycler les, les tokens parce que sinon bah, on peut se retrouver à plus de tokens parce qu'on a mis beaucoup de tokens sur l'unité on l'a défoncé et les tokens sont pas allés à part donc moi je trouve que ce trait de de guerre est vraiment bien pour euh, pour continuer un petit peu là-dedans. Mais bon, globalement, on a, on a quand même un, un peu fait le tour hein, de, de, de, des, des options de jeu qu'on nous propose pour générer les tokens. On a la règle de base de Eye of the Ancestors, on a euh, le Cal. on a le stratagème avec Church Light et le trait de seigneur de guerre dont tu nous as parlé, long list ainsi que là, la relique IMAZ Shield que vous voyez à l'écran, et globalement, on a fait le tour, il y aura peut-être d'autres choses, hein. le, le, le codex est tout frais pour nous, vous vous en doutez bien, donc il euh, y a, a, a peut-être des petits détails qui nous ont échappé, on y reviendra quand ils nous apparaîtront, les amis. On est encore dans, dans la lecture un petit peu des règles génériques, encore une fois, je précise, hein, on ne fait pas du listing exhaustif de tout ce que présente le codex, on essaie de se concentrer sur ce qui nous paraît... Euh important de cibler en termes de jeu pour aiguiller les jeunes joueurs euh, Votan, pour parler optimisation hein, très, très rapidement. Euh, si on parle optimisation, on parle secondaire, forcément. C'est indispensable, surtout dans cette euh, version de la V9, j'aurais tendance à dire dans le penchant Néphiline de la V9. Les secondaires sont devenus vraiment un, un axe de jeu majeur pour les codex. On joue des codex aussi par rapport aux secondaires qu'ils proposent. Là, on nous propose 4 secondaires. C'est peut-être le... C'est peut-être, j'irais... Un... Un des, un des points, bon, ce n'est pas un point négatif, mais c'est peut-être un, un des points qui est le moins valorisé sur ce codex, à mon sens, c'est les secondaires. Parce que, clairement, il euh, n'y a pas de secondaire, on va dire, auto-include, euh, comme on voit dans euh, euh, beaucoup de factions. Euh, Nécron, Ika, euh, Tau, Démon, il y a vraiment des, des, des secondaires qui sautent aux yeux. Là, on n'en a pas. Euh, très rapidement, je vous parle un petit peu de ces quatre secondaires et Mike nous donnera lui son avis sur ces les... Bah, différentes propositions. Euh, le premier, The Ancestors are watching, là, euh, c'est peut-être euh, peut celui-ci d'ailleurs qui sera euh, probablement le plus joué. Euh, mais attention à l'effet qui se coule de fin. En gros, vous allez mettre des points de victoire par rapport aux unités que vous tuez lorsqu'elles ont un euh, token de jugement donc euh, deux points de victoire si vous tuez une unité qui a un token de jugement ou plus et vous mettez un point de victoire additionnel si cette unité a trois tokens de jugement donc là on a parlé des tokens de jugement on a dit à quel point euh, c'était intéressant euh, clairement euh, mais il y a un petit effet qui se coule qu'il ne faut pas négliger c'est qu'à la fin de la bataille vous réduisez votre nombre de points de victoire euh, par rapport au nombre d'unités qui sont encore en vie et qui possèdent euh, un ou plus tokens de jugement. Il faut le mettre en perspective du fait que vous n'êtes pas toujours maître des tokens. Puisque n'oubliez pas que quand votre adversaire fait une action, action psychique, euh, quand il vous tue une unité, euh, il, il gagne des tokens de lui-même. Donc sur ça, vous n'avez pas de levier-vous. Donc vous pouvez vous retrouver aussi à la fin de la partie avec un adversaire qui potentiellement va faire en sorte de se générer, euh, de se générer des tokens, peut-être 2, 3, 4... Ça paraît juteux, 4, mais bon, c'est on jamais. Et du coup, ça vous rabaisse vos points de commandement, notamment quand vous jouez en premier et que vous n'aurez pas la main mise sur la fin de la partie. Donc quand même, un œil à viser sur ce, sur ce secondaire. Moi, ça me paraît être euh, un des meilleurs qu'on nous propose, mais il y a quand même un petit levier pour votre adversaire pour vous contrer en fin de partie. Donc attention à ça. Euh, ce secondaire est intéressant. Il est jouable en soi, mais en fait, ça dépend vraiment de l'adversaire. Alors, je pourrais faire un truc qui est plus global euh, sur tous les... Tous les secondaires n'a, mais effectivement, c'est un secondaire qui a double tranchant. Et je pense qu'en fait, quasiment tous les secondaires n'a sont un double tranchant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on écrase la game, ben c'est très bien. Si on n'écrase pas la game, euh, ça peut être compliqué de scorer dedans. Et ça peut, on peut surtout, euh, ben on, voilà, on n'est pas comme un, un écron, un machin qui, en fait, à chaque fois qu'il score, ben il euh, il score tel point il ne pourra pas redescendre. Là, on est vraiment sur des trucs où ça peut redescendre et ça peut redescendre fort. Euh, parce qu'effectivement, si on se fait éclater et que l'adversaire, bah, en fait, il a un MSU de plein de petites unités, euh, et notamment, bah, par exemple, je sais pas moi, un Eldar ou des choses comme ça, qui peut avoir plein de petites unités qui sont à la gauche et à droite, faire des défilimes, faire des actions psy, une interro, un machin, un truc, bah, on se retrouve avec plein de petites unités à la fin et ça peut nous faire moins 2, moins 3, moins 4. Et assez ça peut être assez facile parce qu'on rappelle quand même que mais sur une armée qui n'a pas de volant. Euh, on a euh, assez peu de figurines qui vont très vite, à hein, part les motos et, euh, et les véhicules peuvent aller vite, mais sinon, euh, le reste ne va pas très vite. Donc, se dire que euh, ben, si on n'est pas déjà T3 au milieu de la table, voire plus loin que le milieu de la table, on va peut-être avoir du mal à aller chercher ce qui est au fond de la table adverse. Et donc, euh, l'autre peut se dire, ben, j'ai trois unités qui ont un token dessus, ben, je vais les faire survivre. Et en fait, euh, ben, tu as moins trois points. C'est-à-dire que même si tu avais... Pété complètement l'armée que t'étais à 15, bah tu vas redescendre à 12. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même... Euh, un, et puis voilà, et si ça se passe mal, ça se passe très mal. Yes, Donc le Ancestors Are Watching, c'est dans euh, Pas de Pitié, Pas de Répit. Ensuite, un deuxième secondaire euh, dans la partie Purge de Enemies. Vous allez identifier cinq unités dans la liste de votre adversaire, dont le Seigneur de Guerre. Vous mettrez un point si vous détruisez l'unité. Vous mettez un point additionnel si l'unité valait 150 points ou plus en termes de valeur. Et vous mettez un point supplémentaire si vous l'avez détruit euh, avec une attaque de mêlée. Euh, voilà. Attention, à la fin de la bataille, vous réduisez le nombre de points de victoire que vous avez gagnés par un pour chaque unité identifiée qui n'a pas été détruite. C'est celui que tu ne prendras jamais, hein, parce qu'on a déjà dit qu'en fait, les nains, euh, leur point fort, ce n'est pas forcément le close. Donc en fait, euh, il faudrait que tu détruises les trois, pour en faire 15 points, c'est-à-dire le max. Il faut que tu détruises 5 unités, qu'elles fassent tous 150 points, ce qui n'est pas dit forcément. Tu vois, tu joues face à un Ika, le mec, il a déjà que 5 unités. Enfin, si tu prends une liste comme la mienne où, euh, où généralement, il y a 5 unités, il y en a peut-être moins. Euh, le problème, c'est que s'il y en a moins, par exemple, sur un Nika qui veut jouer deux gros et il peut jouer moins, euh, ben, bah, en fait, t'es un peu emmerdé, parce que, du coup, tu t'en retires 3 points. Ensuite, quand l'unité split, ce qui est, par exemple, le cas pour 3 armigueurs, il faut tuer les 3 armigueurs pour avoir le point. Il faut les péter, les trois avec de la mêlée attaque. C'est pas, pas des berser qui font faire le truc. Ouais, Donc, en fait, celui-là, il est... Euh, il est carrément, enfin, il est nul. C'est-à-dire qu'en fait, euh, honnêtement, je peux te dire que tu vas tuer toutes les cinq unités adverses avec tes des, avec des unités de close. Hein. Il y a les berserk, ouais, ouais. Les, les, les, les, les armures de. Oh, c'est ouais, chaud, ouais. tu n'y arriveras pas. Donc, celui-là est vraiment mauvais. Il, et puis, voilà, comme il est capé à 15 max, et que c'est très facile d'être en dessous, euh, c'est Enfin, il, il est beaucoup trop chaud. Beaucoup, beaucoup trop chaud. Euh, ensuite, dans la les opérations de l'ombre, vous avez prospect of wills. donc là c'est le secondaire qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de factions qui consiste à faire des actions sur des objectifs euh, là la particularité c'est que vous devez faire une action sur un objectif qui n'est pas dans votre zone de déploiement vous pouvez le faire dans la zone de déploiement adverse euh, donc euh, voilà euh, Quand vous le faites, quand vous faites l'action, l'objectif est prospect Et euh, évidemment, vous ne pouvez pas euh, le refaire sur un objectif qui est déjà prospect Donc voilà, et à chaque fois que vous le faites, euh, vous validez cette action à la fin de votre tour Donc ça, c'est important de le de spotter Et vous mettez 3 points de victoire Attention, particularité de ce secondaire-là, c'est que vous ne pouvez pas le faire S'il y a une unité adverse sur l'objectif ce qui n'est pas le cas de certains secondaires. Je pense notamment en écran, à partir du moment où vous avez le contrôle de l'objectif, vous pouvez le faire. Là, euh, il faut que vous ayez le contrôle, mais surtout, il faut qu'il n'y ait pas d'unité adverse hormis Aircraft sur l'objectif. Donc, ça met quand même un petit, un petit levier d'opposition à votre adversaire. Et il y a un petit effet qui se coule à la fin, qui nous dit que euh, lorsque vous réussissez l'action... Et eh bien euh, vous pouvez scanner euh, l'objectif, vous jetez un dé Et sur un 6+, euh, l'objectif euh, a été scanné par votre armée Et si vous tenez un objectif scanné à la fin de la partie Vous mettez 3 points de victoire supplémentaires Les unités qui ont le mot-clé scanner, elles ont un petit plus 1 pour faire cette action Donc elles vont scanner sur du 5+. Donc on peut euh, statistiquement se dire que sur 3 objectifs Vous arriverez bien à scanner 1 Et donc si vous le tenez à la fin de la partie Vous pourrez potentiellement mettre 3 points en plus donc, euh, donc voilà, c'est un, un, un objectif qui n'est pas à mettre de côté puisqu'il est, euh, est, euh, est quand même réalisable et vous permet de mettre stablement, euh, stablement 9, 9 points de victoire, on va dire. Bah, stablement, le problème encore est là, c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut qu'il n'y ait personne sur l'objectif. Et en vrai, euh, comme la V9, c'est quand même aller mettre les fesses sur un objectif et d'y rester. Bah, en fait, euh, souvent, euh, votre adversaire viendra contester, cest avec même un objectif que vous contrôlez, je pense qu'il est mal écrit, euh, honnêtement, ils auraient dû faire un peu comme les bannières, dire euh, tu peux tenter la, le truc, euh, par contre, euh, si, si, il, est ré il est réussi à la fin de la phase s'il y a personne sur l'objectif, enfin à la fin du tour par exemple, ça pourrait être euh, vachement plus intéressant comme a des. là il est compliqué à mettre en place, le, le petit effet qui se coule du scanner, ben c'est très sympa, euh, mais encore une fois, euh, c'est pas cumulatif, c'est-à-dire que si on a plusieurs rich 3 points max ben, c'est quand même que 3 points, ouais. Donc en fait sur des scénarios par exemple à 5 objets et il y en a beaucoup en fait ça te fait que 4 objets sur lesquels tu peux scanner dont celui chez l'adversaire c'est à dire que c'est max si tu ne fais pas de rich deposit tu vas faire 12 points max et ça veut dire que tu as réussi à aller faire l'action sur tous les objets en fin de ta phase de mouvement et qu'il n'y a personne sur l'objet enfin je veux dire euh, c'est chauffeur si aussi ah ouais. euh, c'est irréalisable. Enfin, il est très chaud et surtout il est en chat d'opération, donc tu le mets en comparaison avec Bannière, oui. qui du coup est vachement mieux. Tu le mets en comparaison ou même le Narmund, oui. enfin, le le pardon. pour vivre avec son temps. Mais euh, tu avec le Néphilim, bah, le Néphilim est, est mieux que ça aussi parce que tu le fais indépendamment de ton adversaire, tu le mets dans un coin, surtout qu'on a des motos super OP qui, qui peuvent faire le Néphilim. Euh, voilà, c'est... Donc non, je il est correct, peut être fait, si jamais, voilà, mais encore une fois, si tu défonces ton adversaire, tout va bien, tu feras tes points. Si ton adversaire prend le dessus, c'est chaud, c'est compliqué d'aller ouais. C'est très chaud. Ce qui me permet de basculer sur le dernier objectif secondaire qui est dans Battlefield Supremacy. Alors celui-ci, euh, j'aime pas du tout la mécanique de mettre des points à la fin de la bataille sur un... Euh sur du contrôle de zone, euh, parce que, bon là, typiquement, tu l'as très bien dit, hein, en gros, tu défonces ton adversaire, tu mets des points, tu... tu... Alors là, pour le coup, même celui-ci, j'aurais tendance à dire que si tu défonces l'adversaire, tu mets tes points, mais si c'est du kiff-kiff, c'est-à-dire euh, que c'est pas que si tu le défonces pas, mais si vous vous tenez, euh, tu mets pas tes points, parce que en gros, euh, c'est une, une habilité de pré-bataille que votre adversaire va avoir, il va mettre trois objectifs marqueurs, donc au rez-de-chaussée, hein, il ne peut pas mettre ça dans les étages, etc. etc. Euh, à plus de 6 pouces, de, euh, des, des, des zones de déploiement, et à plus de 9 pouces les uns des autres, euh, ils ne peuvent pas être déplacés dans des terrains. Bon, ça, ça, ça limite quand même la, la position des objectifs. Alors, il y a un monde où ça va être compliqué, quand même, parce que... Euh, je pense aux tables WTC, euh, on, on voit bien qu'il y a des objectifs qui sont sur les terrains, hein, tellement les tables sont chargées. Donc voilà. Mais en gros, votre adversaire va, va poser trois objectifs sur la table avec des restrictions de géométrie pour les placer et à la fin de la bataille, vous mettez 5 points de victoire par objectif que vous tenez. C'est comme ce qu'on dit depuis le début, hein, c'est encore une fois un objectif qui, euh, si tu te fais défoncer, bah, en fait, tu as perdu et tu vas faire 0 point. Tu défonces ton adversaire, tu fais 15 points. Lui, en, ta, en, en mode euh, couteau, il est, il est assez violent et en plus, j'ai envie de te dire, euh, au niveau restriction, euh, voilà, c'est encore, enfin, ça me fait penser aux vieux objectifs ou où... enfin, les, les premiers, par exemple, objectifs Nécron avant qu'ils soient refaits, c'était l'adversaire qui choisissait pour ouais. t'emmerder, tu vois. Là, c'est pareil, il va mettre tous les objets à six pas de sa zone, euh, il va même, peut-être même les mettre très proches les uns des autres et dire, bah, tu vois, tu joues face à un Sista, qui décide que son sanctuaire, il est à un endroit, et ben, bah, en fait, il va te faire un triangle autour de ce sanctuaire avec ses trois objets eh ben, viens les chercher. Encore une fois, très difficile à jouer. Tu sais que le match, tu vas le défoncer. Tu sais qu'en fait, le mec qui est en face va finir, ta... tu vas le table raser Que ça arrive, hein, sur les points. Moi, je suis pas persuadé que le knight soit très, très... Euh, que ce soit Renegade Knight ou euh, Apparel Knight soit très bien sur Votan. Parce qu'avec les... ce qu'on a vu sur le fait de mettre... Il euh, y a que 11 figs, hein, entre 10, 11 figs, voire 13, si joue que des petits euh, en RK. Euh, du coup, mettre des tokens de jugement... Dans, euh, c'est bien euh, sur un, un IK. Euh, et il va prendre très cher parce que la blesse auto, il n'aime pas trop. Quoi. La statue de blesse auto euh, sur, des, euh, sur de la pm 1 il ne va pas aimer. Et là, clairement, oui, tu sais que tu devrais quand même faire très mal à l'IK. Euh, tu vas le table raser, peut-être. Voilà, je pense que tu peux table raser l'IK. Euh, ben, euh, ça, euh, ça va être compliqué. Enfin, l'IK ne pourra, pourra pas t'empêcher de faire ce truc-là. Parce qu'à la fin. Euh, ou alors ça se passe très mal la game pour toi, mais je pense quand le nain défonce Lucas. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Mais, ouais. mais je, je pense que du coup, ce que ça veut dire, c'est que sur le codex, euh, si vous voulez euh, build, vous pouvez build autour de The Youngestor Watching. Peut-être vous laisser la possibilité de faire Prospect of Wealth. Euh, pour les autres, ça sert à rien de build autour. Ouais, ouais, mais par contre, il faut se laisser du coup la possibilité de faire des secondaires génériques. Oui, clairement. Il faut, il faut absolument. Et Après. on verra euh, dans nos trois listes on... toujours la même truc et on verra dans les listes qu'on va proposer et il euh, y a toujours se laisser la possibilité de parce que sinon euh, en fait vous allez vers, euh, vers des déconvenus les amis, on va pas tarder à vous présenter les listes, mais avant ça, il faut qu'on parle des ligues euh, et de leur fonctionnement. Alors, euh, pour faire simple et pour faire basique, ça se compare à des chapitres Space Marines ou à des Dynasties Necron. Vous allez choisir votre ligue. Quand vous choisissez votre ligue, Votan, il faut évidemment que tout votre détachement appartienne à la même ligue. Bon, là, on parle de règles génériques, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Euh, euh, toute votre armée aussi d'ailleurs fasse partie de la même ligue euh, Dans une ligue vous gagnez ce qu'on appelle le League Custom Donc euh, deux bonus Deux bonus pour, euh, pour vos ligues Et en plus vous gagnez un Ancestral euh, Judgment Qui est un bonus avec l'interaction de vos tokens de jugement Donc en gros vous allez avoir trois bonus euh, euh, Basiques en accédant à votre ligue Que vous allez pouvoir rajouter à vos datasheets en plus de ça, ça vous donne l'accès à un trait de seigneur de guerre, à une relique et à un stratagème. C'est la même chose pour toutes les ligues. Après, il y a une partie ligue euh, fait maison, euh, ligue entre guillemets custom. Euh, vous allez pouvoir choisir euh, entre les traits. On ne s'attardera pas sur cette partie parce qu'on a estimé que ce n'était pas hyper intéressant dans le codex. On sent que ce n'est pas quelque chose qui a été poussé de la part de Games Workshop dans, dans, dans cette partie-là, donc on, on ne s'y intéressera pas. On va s'intéresser aux ligues et surtout on va s'attarder sur les ligues qu'on estime bien euh, et on va vous dire pourquoi. Et d'ailleurs, bah, ça commence par la transhyperiane, euh, et je vais te laisser euh, je vais te laisser euh, la parole. Ouais, bah, la transhyperiane, elle est très intéressante, parce qu'en fait, euh, bon, les, les bonus sont très sympas, on est sur un bonus un peu façon, euh, euh, je me souviens plus de ce, euh, qu'il y en a en 6 stats, par exemple, hein, dès qu'on perd quelqu'un, dès qu'on est au-dessous dessus au de sa starting strength, on a plus un à la touche. Donc sur des unités de, de dina nains avec... Euh, euh, les armes lourdes, par exemple, bah, en fait, euh, armes lourdes, hein, armes hunter spéciales, mais euh, bah, ça permet de toucher à deux assez facilement. Euh, et euh, pareil, les Unmodified Boon Roll of 6, bah, ça fait euh, plus un p Et mine 2, bah, quand ça commence à mitrailler à leur Bolt spécial, et qu'il qu y a des de Token qui font que ça fait des Unmodified Rolls, bah, ça commence à être non plus la force 4 P1-1, mais la force 4 p 2 ou par exemple, sur les almarina Marina Rail, passer à pa 5 on se dit PM-5, PA c'est pas utile, mais quand on voit apparaître euh, des listes extra et qui vont en revenir hein, avec des, euh, les manes russes en 2, un of Contempt, bah, la PM-5, mine 2, euh, c'est pas déconnant. C'est <rire> certain type de listes. Et euh, l'Ancestral Jugement du coup de la Transhyperienne, c'est euh, le fait d'avoir euh, un, un reroll de Wound de 1 dès que l'adversaire a un Jugement Token. -buff, bon bœuf, très sympa. Reroll de Wound de 1, ils n'y ont pas accès, sauf pour les... Anyward grâce aux NR champion mais les modèles de base, les hardwares de base l'ont pas et ça permet aussi de le donner par exemple au véhicule c'est à dire qu'un véhicule va avoir une roll D1 à la blesse lorsqu'elle va tirer bon, je trouve que c'est un, un buff qui est, qui est très sympa et euh, ce qui fait aussi la force de la Transhyperine Alliance c'est qu'elle a accès à un trait de tir de guerre qui permet de redéployer jusqu'à 3 unités et les mettre en réserve et ça c'est fort, ça, oui. dans tous les codex qui ont' c'est fort euh, que ce soit Shadow Sun en taux qui le donne, que ce soit euh, le. Comment s'appelle voilà, Le Stratagème. Le Fantasme. Voilà, le Fantasme chez Eldar, euh, Tous les, tous les traits de redéploiement sont très forts. Euh, Celui-là, c'est un World trois Trois unités qu'on peut mettre en réserve. Parmi les deux, euh, c'est ouais, très fort. Moi, j'aime beaucoup cette ligue-là. Euh, cette Greater Turian League, euh, les amis. Et je sais que c'est une euh, ligue qui te plaît, Mike. Ouais, bah en fait déjà, euh, rien que de base, le fait. De, donc ces, trois, ces deux bonus de base, ça va être tous les modèles comptent pour deux. Alors là, on voit tout de suite arriver comme les phalanges Nécron qui sont là, bah tous les guerriers comptent pour deux sur les oblocs. On sait que c'est relativement chiant à, à tomber. Et euh, voilà, on est vraiment sur du. En plus, c'est quasiment un profil guerrier-nécron, hein, en du 4, c'est A4, un PV. On est sur du. Alors, il n'y a pas effectivement le, de le rip-up des le protocole, mais il euh, y a la Void Armor, c'est-à-dire l'Armor of Contempt, et euh, nos re blesse Et on a moyen de faire relever avec les médics. Ça, c'est et, euh, et le truc. Et la Fortress, qui est la seule modèle avec plus de euh, euh, d'IPV, c'est le seul, il compte pour 5. C'est pas ouf, mais euh, ça, ça vaut le coup. Hein, le, le, le Land Rider compte pour 5 figs. Il y a une reroll de touche ou bless par unité, c'est cool. Et il y a l'Ancestral Jugement, je trouve que c'est ce qui est plus fort même en Great Torturian League, c'est qu'en fait, dès que l'unité adverse a un Jugement Token, on considère qu'il y en a un de plus. C'est-à-dire que si elle a un Jugement Token sur deux, ben on considère qu'il y en a deux. Donc minimum, ça va toujours être des Bless Auto à 5 plus en Great Torturian. Et si on arrive à mettre deux tokens dessus, ben, il est considéré comme ayant trois tokens. Et du coup, c'est super facilement d'avoir le Bless Auto à 4 plus. Donc j'aime beaucoup cette Ligue-là pour ça. Euh, qui, qui permet d'avoir ça et en plus il y a un petit train de tiers de Guerre pour euh, avoir le, le refund des, euh, donc le, le fait de se faire rembourser des CP sur 5+, euh, c'est très intéressant aussi dans, dans le Nephilim qui, le... qui voit la, la consommation le, le ouais, ça, une riche, euh, le stratagème est cool aussi, même si je sais que tu n'es pas un grand fan de la Grim Efficiency, mais quand tu claques une Grim Efficiency ouais. avec ton cal, euh, l'unité choisie prend un token supplémentaire. Ce qui veut dire qu'en gros, elle est comptée comme 3. Euh, euh, en fait, quand tu, ah quand, oui, quand tu utilises ton Grim Efficiency, tu mets 3 tokens. Euh, l'unité adverse est considérée comme ayant 3 tokens. Huitard, euh, il fait, tiens, double token là-bas, et tiens, je vais payer un CP, toi, tu peux prendre 2 tokens. Ah, le mec, il a 3 tokens sur le nez, ah, il sait que c'est une cible, quoi. Il va se faire allumer par tout ce qui passe, donc ouais, c'est euh, ça peut être très bien. Ça ouais. peut être très très bien. Et la relique, bon, c'est une c'est une invue et puis un truc pour réduire les damage. On, on fait un passe dessus, -continu. on continue. Hop, on survole, on arrive sur euh, Urani Sutter Sutter euh, regulates. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci ben, Si je devais faire euh, une finaliste, euh, bah, ça serait le dernier. Ce serait le dernier. Ça <rire> serait. Ce serait... Ah ouais de loin. Bah parce qu'en fait plus un, euh, oh non, plus un en du. Ouais. Ouais. C'est correct. Alors on pourrait jouer un spam de Land Raider Du coup, 3 tanks en du 9. Ouais. Là ça cause un petit peu. Mais encore une fois, euh, bon, le plus un en dû on verra ce que d'autres ligues proposent. C'est pas ouf. Euh, le trait de Seigneur de guerre et enfin l'ancestral jugement. Si le en face est considéré comme ayant 0, euh, bah en fait on considère qu'il y a 1 Ok, mais comme ton but c'est de mettre des, des tokens... Non. Comme ton but c'est d'en mettre trois. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. C'est un petit euh, peu... Alors du coup, ça veut dire que tu peux essayer de jouer sans les Ancestral tokens, plus, plus, donc tu n'es pas obligé de d'essayer de monter ta liste autour de ça. Il y en aura toujours au moins un. Mm. Pourquoi pas Mais j'ai envie de te dire, c'est pas ouf. Bah, je passe à la Alors. suivante, Ymir, moi c'est ma petite favorite, c'était Ymir, euh, j'aime bien Ymir pour évidemment le plus 4 de portée sur les armes de tir, on verra qu'il y a quand même une majorité d'armes, la portée est peut-être un, un petit défaut de ce codex. Ce qui est en somme pas plus mal parce qu'en vérité si en plus les nains étaient tirés à, à 30 pouces avec leurs armes de base et qu'ils vous envoyaient des pruneaux qui traversent la table avec des armes qui tirent à 48 pouces, ça commençait à devenir très compliqué de jouer contre. Là on a quand même un, un garde-fou de la part de Games Workshop qui consiste à réduire un petit peu la portée des armes. Euh, voilà, Et donc euh, le, le plus 4 en est bien, moi ça me plaît bien. Euh, pas négligeable et surtout vous avez une règle qui vous dit que euh, les unités qui ont une sauvegarde caractéristique de 2 ⁇ gagnent une 4 ⁇ invulnérable et tout le reste de l'armée gagne une 5, tous les autres figurines gagnent une 5 ⁇ invulnérable. Alors la 2 ⁇ on la met évidemment en perspective avec le, la forteresse hein, qui est, euh, est peut-être... La meilleure unité, en tout cas, une, un des top 3 meilleures unités du Codex. Donc, euh, le fait que cette figurine qui a une sauvegarde, une enduit 8, 16 PV, une sauvegarde à 2, euh, réduit la pénétration d'armure d'un, et en plus une invulnérable à 4, euh, bah, ça, ça rend la figurine ultra tanking, et qu'en plus tout le reste de votre armée gagne une 5 plus invulnérable, c'est aussi intéressant notamment sur des armures qui ont une sauvegarde à 4+, euh, qui vont ignorer la PA-1 et la PA-2, ça va les faire tomber sur la 5, donc euh, sur la 5 plus invinérable. Donc c'est intéressant. On note aussi l'intérêt avec... Euh, je reparlerai, je, je m'avance un peu parce que moi j'ai fait une liste Ymir, mais c'est vrai que le, les berserk qui ont un film No Pain à 5 L'invue à 5 le Feel No Pain A5, généralement c'est bon c'est bon combo, moi j'aime beaucoup, euh, ayant joué des aberrants pendant, pendant longtemps, euh, j'ai mon petit cœur d'aberrant qui, qui, qui trépigne quand j'entends ça. Euh, le token, enfin le, le, l'ancestral jugement. Euh, nous dit qu'à chaque fois que euh, vous faites une attaque de tir à mi-portée euh, sur une cible qui a un token de jugement, vous gagnez 1 à la pénétration d'armure. Bon, ça, c'est pas non plus euh, insane, insane. Le trait de seigneur de guerre euh, permet d'augmenter de 1 la caractéristique de damage de toutes les armes du Warlord. Alors là, c'est intéressant parce que c'est toutes les armes en sortant les reliques. Ça marche pas sur les reliques. Mais bon, c'est toutes ces armes, tir, corps à corps, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, le stratagème pour un PC vous permet en fait de mettre une blessure mortelle euh, par toutes les unités que vous allez toucher avec... Une figurine qui est équipée d'une arme à faisceau. On n'en a pas parlé des armes à faisceau, c'est aussi une nouveauté de ce codex, bien qu'on avait dans d'autres codex, notamment via la phase psy, des aptitudes pour euh, envoyer des, des damages via faisceau. Donc le faisceau, c'est simple, c'est euh, la figurine qui a une arme à faisceau, cible une unité, et toutes les unités qui sont en dessous de ce faisceau, donc si par exemple vous traversez deux unités avant d'atteindre votre cible, eh bien, euh, elles vont euh, être, être touchées aussi par cette arme. Là, la, le stratagème vous permet de, euh, si vous générez une touche, en plus mettre une blessure mortelle à chaque euh, unité que vous touchez. Bah alors, je, on peut s'arrêter sur l'arme à faisceau, mais du coup, euh, l'interaction aussi avec ce stratagème... Alors pour les armes à faisceau, effectivement, donc tu l'as dit, hein, c'est bien expliqué dedans, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le plus court euh, point entre votre figurine et la figurine adverse et vous prenez toutes les figurines éligibles, le mot est important, euh, qui sont sur cette ligne. Les unités éligibles, c'est-à-dire les unités que vous voyez, il faut qu'elles soient éligibles au tir et attention, il ne faut pas que ce soit une unité qui soit couverte par une règle type attention messire. vous ne pouvez pas sniper des persos grâce à cette règle. Mais voilà. Mais les armabines sont une très belle chose et il euh, mmh. y a une, il un autre stratégie qui est encore plus fort. Ouais, on non. peut en parler tout de suite si on, tu en, veux. on en parlera avec les listes parce que justement il y, y a quand même le, le, le, le ouais. les, les, les listes tournent pas mal autour de ça. Il y, y a un impact monstrueux en termes de, de, de, de, de damage. Ouais. C'est un combo beaucoup plus simple à mettre. Ouais. On, on, ouais. on en reparlera après. Je, je fais l'impasse sur euh, la relique. Voilà, qui pour, ce, pour, ce, pour les armabins. Ouais, on, on, en, on en reparlera un petit peu après quand on abordera les listes. Ensuite, vous avez, euh, t'en as parlé tout à l'heure, la ligue Cronus qui va être la ligue de corps à corps. Bon, Cronus, là, c'est si on veut faire du close. Hein. Clairement, euh, en charge, chargé ou intervention avec, plus une attaque, plus en force. Déjà, ça... Hein. Voilà, bon, on, on sait pourquoi on est fait, on n'est pas la tirer on n'est pas là pour y aller euh, avec ma hache, euh, Gimli rentre dedans. Euh, L'Ancestral Jument est intéressant, mais par contre, il ne proc que si on a deux tokens sur l'adversaire, et on aurait plus un à la paire. Très très intéressant, quand on sait que les berserks, quand ils commencent à faire tourner leur hache, ça commence à être, ils ont trois attaques de base, ils font x2 avec leur arme, s'il y a quatre attaques, ça fait huit attaques par berserk. si le mec, il a force, euh, deux tokens sur lui, ça fait huit attaques par berserk qui vont toucher, euh, à 3, euh, à qui on peut mettre un full reroll assez facilement, de toute façon il y a un stratagème natif, on va mettre full reroll sur la berserk, force 7 en charge, et à moins 4, un dommage. Ça peut faire un bon nombre d'attaques, hein. l'unité de 5 c'est minimum, 5 x 8, 40 40 attaques qui full reroll, et euh, s'il y a deux tokens, tous les 5 blesse auto, euh, on, est un peu dans du... Alors, on est un petit peu dans le damage depuis une unité de Repentia, enfin, pas de Repentia de Zephyrim. Même si euh, ils n'ont certainement pas la mobilité des, des éphirimes. Mais euh, voilà, on est sur euh, un truc qui peut faire vraiment mal. Après, bah, le problème, c'est qu'encore l'armée, elle est euh, centrée quand même vachement fort sur le tir. Euh, parce que ben bah, le fait de ne bouger que de 5 et pas avoir d'autres moyens de fiabiliser les charges, c'est dommage. Donc en fait, euh, voilà, on peut avoir des trucs intéressants. Par contre, ils ont une tr un très beau trait de Seigneur de Guerre et une très belle relique. Le trait de Seigneur de Guerre, c'est un mec qui est un dueliste, full roll des touches, tout le temps, et plus un euh, attaque et plus un wound sur les monstres ou les caractères. Très intéressant pour avoir un petit perso dueliste, par exemple sur un Heineer Champion euh, qui commence à aller venir taper avec son euh, avec sa grosse masse, euh, son gros barteau à concussion, pourquoi pas. Euh, et puis il y a la Relique du Juste, qui est très intéressante. On a une euh, la Hache du, du Cal ou euh, celle du euh, ou la Dark Star Axe euh, du enir Champion. Ben en fait, on a une arme plus en force, P1-4, dommage 2, qui ignore les invues. Très intéressant. Après, voilà, c'est dommage, la Dark Star Axe du Lénière Champion, elle ignore les règles qui permettent d'ignorer les pertes de PV. Donc, Ce qui peut être très intéressant dans la méta actuellement, Alors, on n'a pas le retour du, du Necron avec ses Ktan, mais par contre, on a le Buveur de Sang qui est venu dans la danse. Et Buveur de Sang qui peut perdre que 8 PV par tour, sachant qu'il a 20 PV. Bah, avoir un petit Enir champion dans le coin avec une Darkstar Axe qui est par exemple en Chronus euh, qui peut avoir justement le plus un le full roll touche le plus un une attaque plus un wound roll c'est à dire que le Hennier champion qui charge un buveur de sang avec son marteau à concussion et eh ben en fait il fait euh, il fait six attaques en charge full roll touche plus un la blesse donc ça va être bless à deux et en plus euh, euh, Pardon, avec sa Dark Star Axe, euh, il y aura plus un à la blesse, donc il tape force 6, euh, force 7, donc il va blesser à 4, et il peut euh, vraiment le, le, le défoncer. Yes. Mais euh, voilà, et, euh, et, et je disais, il y a une autre combo possible sur un Ener champion, dans celui-là, c'est lui prendre euh, le trait de seigneur de guerre, qui est très intéressant aussi. S'il si n'a pas la Dark Star Axe, l'autre possibilité c'est de lui mettre le Warrior Lord, c'est le deuxième trait de seigneur de guerre, qui te permet le Warrior Lord de voir au oh, reroll de Wound. Close et en plus de pouvoir ignorer les règles qui empêchent de perdre les PV, donc notamment les règles du buveur de sang ou du cahier nécron, enfin du ctan nécron, de pas plus de temps par phase, mais aussi les films de pain. Et donc, du coup, là, tu peux garder ton marteau à concussion qui est dommage des 3 plus 3 et commencer à arriver avec 5 attaques, dommage des 3 plus 3. Et puis, euh, le mec, s'il rate des saves, des invus ou des trucs comme ça, bah euh, tu lui mets les PV directement dans le groin, quoi. Donc, c'est euh, très intéressant, mais effectivement, c'est en chronus. Le problème, c'est on est encore là. Donc, si je devais faire hein, reprendre le... les ligues, je mettrais en top 1 à égalité. Je sais pas qui est la plus forte Ymir ou Turian. L'une des deux, il euh, y en a une qui est. Voilà, est... je sais pas encore. Il... c'est en jouant qu'on verra en troisième position. Du coup, euh, je mettrais la Transhyperian et ensuite Cronus. Et la dernière, forcément, euh, ce serait euh, futur sur ceux qui se donnent de l'enduit, mais qui voilà, qui, qui n'ont pas encore pas euh, si bien que ça. Ouais. Voilà pour les ligues, euh, en tout cas ce que je pense. Bon, on, a, on, a bien, on a bien étayé le truc, après comme on vous l'a dit, la partie ligue custom, on s'attarde pas dessus parce qu'elle est pas hyper intéressante. Euh, je m'arrête deux minutes sur le Votanic Council, donc euh, règle qu'on a l'habitude aussi de voir dans tous les codex. vous allez pouvoir buffer des personnages moyennant un coup en point. Vous avez trois caractères 3 QG, non, il y en a 4 QG, je dis des bêtises, mais vous avez euh, parmi les QG du codex, du coup, vous en avez 3 que vous allez pouvoir buffer, vous allez pouvoir transformer votre cal en OKAL pour plus 40 points, ça vous donne accès à une habilité supplémentaire, euh, et ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose sur votre Grimir pour plus 25 points, euh, habilité supplémentaire et potentiellement accès à un stratagème, hein, euh, voilà, et euh, pareil pour le Broker, Iron Manster, donc le Grimir, c'est le Psyker, et le Brokir, c'est le Tech Marine. Je vous fais les comparatifs sur les on va dire, sur les entrées euh, classiques, codex, pour que vous ayez le, le référencement. Hein. Le Capitaine, le Psyker et le Tech Marine. C'est un petit peu à, à ça qu'on s'attend. Euh, voilà, en gros... Euh... Euh, le, le, AK, le, le Ocal, euh, il va permettre, si le, si le Ocal détruit une unité ennemie et qu'elle avait un token, il va pouvoir prendre ce token et le mettre sur une autre unité. Si, il gagne, si vous lui payez son trait de seigneur de guerre, il va pouvoir euh, faire son aptitude pour mettre des des tokens euh, une seconde fois, mais pas sur la même unité, je l'avais déjà précisé tout à l'heure. Le Lord Grimir, lui, euh, lorsque vous lui payez euh, son habilité, il gagne l'Ancestral Judgment, donc il va pouvoir caster les sorts à plus 1 s'il y a 18 pouces de lui, il y a une unité avec un token Judgment, et son trait de seigneur de guerre va lui donner 6 pouces de, de portée supplémentaire sur les pouvoirs psychiques de la discipline Scan routes donc c'est la discipline... Euh, Votan, ça ne marche Dénin. pas sur le châtiment. Dédain, merci. Sur la discipline du dédain, donc ça ne marche pas sur le châtiment. Et enfin, le dernier... Ah non, je... Comment Dédain, mais je, je... c'est la, la, la discipline des nains. Ah pardon, j'ai compris, des... dédain. <rire> oui, c'est la discipline des nains. Ah. Ben, moi, je l'appellerais la discipline dédain pour la peine, parce qu'en plus, je trouve ça un peu stylé. Euh, voilà, et après, le... le Brokir Forge Master, donc lui, euh, il va gagner une... Une aptitude de jugement ancestral qui va lui permettre, alors lorsqu'il fait une attaque, un jet de blessure non modifié de 6 euh, sur une unité qui a un token ou plus, inflige un nombre de blessures mortelles égal au nombre de euh, tokens mortels. Euh, qu'il a sur lui en plus des damage de l'arme. Donc euh, voilà, ça, euh, ça, ça, fait, ça, ça fait plaisir. Euh, il a un trait de seigneur de guerre qui lui permet de re-heal, donc de redonner 3 PV net à une figurine au lieu d'un D3. Euh, et euh, potentiellement 4 PV net euh, s'il a des cogs avec lui là on verra tout à l'heure dans la data sheet quand on parlera du broker mais en gros, euh, il peut, il peut, en gros il peut redonner 4 PV par phase à un véhicule et une fois par round de bataille en gros si une sauvegarde d'un véhicule ami à 6 pouces est ratée et eh bien euh, il réduit la caractéristique de damage de 0 donc euh, c'est une fois par round de bataille c'est euh, plutôt stylé et euh, voilà pour ça alors là j'applaudis une games nous a encore fait à ah, une games nous a fait une règle bien broken quand même Ils nous mettent un mec qui est là qui peut dire hm, je vais te réparer de 4 pv tu as raté une save allez c'est dommage ils à tous les tours sachant que dans l'armée tu as des véhicules en du 8 peux mettre une invue à 4 ou de' l'enduit 9. enfin je veux dire euh... <rire> la forter... lui c'est le meilleur ami de la forteresse c'est je veux dire c'est ils vont jamais ils vont jamais loin de l'un et, euh, et en plus de ça il a la petite règle en plus de l'Ancestral du monde il a la petite règle qui dit que à chaque tour euh, si une figurine a si pas lui utilise un, un, un comment s'appelle un, un stratagème de la catégorie euh, comment s'appelle oui war, war Gear stratagème tu réduis de 1 et euh, en fait là dedans tu as accès à la colère de mars qui est un war Gear stratagème oui. donc en fait lui, tous les tours, il te permet à une unité à 6 pas d'avoir une colère de Mars gratuite. Une colère de Mars dans une armée qui a accès à des blesses auto qui sont considérées comme des 6 à la blesse, quand je disais que le mec qui a 3 tokens sur lui, il a une cible sur la tête, la moindre unité de nain qui voit et qui a porté l'unité qui a 3 tokens, tu payes ce CP, ou tu ne le payes pas, pour tomber à 0, ben en fait, tu lui mets les 6 BM, parce que dès que tu fais suffisamment de tir, tu vas les faire les BM, en fait. Enfin, je veux dire, euh, le, le Broker Forge Master, il est complètement pété. Des trois personnages, Si je veux dire, euh, il est complètement énorme, quoi. Ouais. Même son instre du il est cool. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est équipé d'un fusil à graviton. Fusil à graviton, tu te dis, bon, trois tirs, force 5, P1-3, très correct, dommage 2. Ça devient dommage 3 sur les unités qui ont plus d'une save de 3 ou mieux. Mais du coup, en fait, même lui, euh, sur les 4+, plus, dès que le mec il a 3 juges de tokens, bah, il fait automatiquement 3 BM, 3 BM, 3 BM. Je veux dire, tu le mets dans une genre, une, la Gréteur Turian League, dans lequel tu as accès à euh, une reroll de touche, tu fais 3 tiers, il y a, si tu fais par exemple 1, 4, 6 et que le mec a 3 tokens, tu sais déjà que tu vas lui mettre entre 2 et 6 bm, tu relances 1, tu refais un 5, tu fais 4, 5, 6, tu mets entre 6 et 9 bm à une cible comme ça, ça c'est fort, c'est fort. Et c'est dire le mec qui coûte 80 points, 25 points, ça, le trait de seigneur guerre qui, qui, est, qui est complètement débile, l'habilité qui est complètement euh, OP, oh, Lui, s'il doit y avoir un nerf d'Ena, il va y passer. Oui, clairement. Que, euh... Ce que j'allais dire, est-ce que tu est as déjà entendu parler de la jurisprudence Iron Hands on a le codex, on va le lire, on va le partager, on fait des listes, etc. Mais il faut savoir qu'il y aura une fac dans le mois qui suit et qu'il va y avoir quand même une, hein, une, une petite, un petit réajustement ouais. de, de, de certaines choses. Yes, euh, on, on va finir maintenant sur la lecture du codex. Hein. Il y a le, les traits de seigneur de guerre. Tu as parlé tout à l'heure de A Long List qui est très bien. Euh, vous en avez un autre qui vous permet de. de un Rite of War. Hein, qui... Non, c'est pas un Rite of War d'ailleurs. Euh, c'est plutôt comme le... Bah, le trait de seigneur Salamander. Vous donnez objectif sécure en votre phase de commandement à une unité à 6 pouces de vous. Euh, voilà, je m'attarde pas sur les traits de seigneur de guerre. La discipline psy, elle est intéressante parce que vous avez un sort qui va vous permettre de ripop des points de commandement. Euh, donc voilà. Vas-y. Et attention, il n'est pas, pas capé. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous pouvez prendre. Euh, il y a une relique sur le Grimir qui vous permet de faire un, une action et un spell. Vous avez le droit avec votre Grimir qui a ce petit. Euh, C'est quoi C'est le cèpre qui murmure C'est le murmuring style Ouais, murmuring style, ouais. et, et en fait, il vous permet de faire une action. Et de lancer un spell. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez jouer avec l'interopie. Genre, vous jouez contre Ika qui a aucun moyen de vous deny. Vous arrivez au milieu avec lui, vous, vous mettez à 24 pas, vous dites, tiens, ah, je lance les dés. Ah, je fais 8. Enfin, je fais, du coup, 8 c'est pas assez, mais je fais 9 sur un petit Ika qui est personnage. Ben, je gagne un CP. Je lance mon spell à 5. Je peux gagner 2 CP. Donc, il peut gagner 3 CP par tour. Clairement. Ouais. Et on, on c'est, c'est, c'est extrêmement fort ce, ce petit truc. Yes. Uh... D'ailleurs, il est plus facile si à lancer quand qu Eldar, il a 6 en Eldar. Ouais, le Fortify qui va vous permettre de mettre un plus 1 un à une endurance d'une unité et un Feel No Pain à 6, quand vous perdez euh, un point de vie, il y a Ancestral Wars qui est un, un, un feu sorcier, euh, Grudge Payer qui est aussi un feu sorcier, Null Vortex qui euh, charge Warp 8 va vous permettre de choisir une unité à 12 pouces du Psyker et de lui annuler sa sauvegarde invulnérable. Crushing Contempt, dernier sort, qui passe sur Charge Warp Possible, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces, vous jetez 3 d 6. Si le résultat est plus grand ou égal à la caractéristique de commandement de l'unité ennemie, jusqu'à la prochaine phase de psychique, cette unité elle ne peut pas faire d'action. Euh, et elle a euh, moins 1 à son jet de touche. la touche. 1 Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette... De cette euh, cette discipline euh, Bah Écoute, comme je disais, Interface éco c'est très fort, pas obligatoire. De toute façon, je, comme je disais, en fait, il y a... Euh, comme, en fait, les nains n'ont pas accès à euh, des bons secondaires, en fait, il va falloir s'ouvrir d'autres secondaires. Les secondaires psy sont généralement euh, très bien et très simples à mettre en place, hein, que ce soit euh, au milieu, c'est surtout les titis qui utilisaient le, le rituel. En un, on peut essayer hein, de jouer à, à un truc qui roule au milieu et puis il y a l'autre qui va aller faire son truc milieu, derrière le le rouleau compresseur là, ou l'interopsie, et l'interopsie qui va bien avec Interface éco parce que ça marche bien. Donc, on a des sorts qui sont bons. Moi, personnellement, mes préférés, ça reste Interface éco, mais ça reste Crochic Content, parce qu'en fait, on se retrouve face à des gens qui peuvent en fait avoir un plan de jeu qui est totalement à l'eau. Ouais. Donc, ouais, je disais Null Vortex, euh, bah, en fait, si t'es pas... Il euh, n'y a pas de façon de le fiabiliser. Charge puits c'est chaud, Vraiment. La euh, seule façon de fiabiliser, c'est de passer en, en, comment ça en, en Lord Grimnir, donc euh, l'upgrade du Grimnir, pour avoir le plus 1 si quelqu'un a un, un token à 18 pas. Donc c'est ok, euh, ça peut être pris s'il est Lord, effectivement. Euh, donc moi je mettrais en 1 Interface Echo, en 2 Crunching Contempt au niveau de, de leur force, Nul Vortex arrive en 3, après Fortify peut-être jouer si on joue vraiment autour de ça, donc... Euh, voilà, on peut utiliser ça sur un licor, ou un licor caractère. Donc, on peut faire passer des nains euh, à plus un endu. Euh, ça peut être intéressant. En c'est cool, mais c'est pas ouf ouf. Les stratagèmes, les amis, on va pas aborder. C'est pareil, hein, comme les reliques, on va pas s'attarder sur cette partie-là. Il y a quatre pages de stratagèmes. On va surtout parler des stratagèmes qui nous semblent utiles. Et pour ça, je vous propose qu'on aborde la euh, seconde partie de cette review. C'est la présentation de listes. Je précise, avant qu'on attaque la présentation de liste, qu'on est sur du théorie-crafting et qu'on est sur un codex avant sa fac. Il y a donc forcément des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Maintenant, je pense que le classement que nous a proposé Mike sur le, la puissance des ligues, ça ça risque d'être assez immuable, en vérité, euh, sur les, les, les ligues qui sont vraiment fortes. Euh, donc ça, je pense qu'il n'y a pas... de. Que ce soit fac, sans fac, ça, ça, ça, ça sera toujours une, une valeur sûre, je pense. Et donc, on va s'attarder maintenant sur euh, les choix d'entrée et comment elles ont été euh, choisies. On va vous présenter trois listes, deux qui ont été faites par Mike et une qui a été faite par moi-même. Celle de Mike sur euh, Greater Turian et Trans euh, Hyperian et la mienne sur la Ligue Ymir. On va commencer par ta première liste. Mike, si tu le veux bien, en Great Turian, vous la voyez apparaître à l'écran, les amis, on va, laisser, euh, eh bien, on va laisser Mike nous la présenter. Vous l'aurez compris, hein, on va présenter la première liste, et après, en fait, ça, ça va être un petit peu de la redite, parce que euh, bah, c'est un codex avec peu d'entrées, et globalement, euh, dans ce qu'on a pu présenter au préalable, on vous a déjà parlé des armes euh, qui, qui marchaient bien, des unités qui marchaient bien, des unités qui étaient broken, donc euh, la première liste. On va s'épancher un petit peu dessus euh, et après les autres, on, on, ça sera un petit peu dans la redite. Voilà, on passe sur la liste Great Terian. Vas-y, Mike, la parole est à toi. Ouais, en fait, je suis parti sur un bataillon. Euh, voilà, on va prendre euh, 3 QG, donc on va prendre Hultar. Euh, ouais, tard donc euh, pour 140 points, c'est un Hocal, donc il est un peu plus cher qu'un Hocal classique. Hein. Un Hocal, c'est 70 points. S'il si upgrade, c'est 110 points. 110 points ouais. Lui, il a 30 points de plus. Euh, ce qu'il apporte. Alors, déjà, défensivement parlant, il est quand même assez solide le gagnard. Hein. Il est euh, en 3 plus, 4 plus, 1 vu, et tous les dommages sont réduits à 1. Et comme les os de Thanator, euh, ou de, je ne sais plus comment ça s'appelle en, en Black Templar, Kuro hein, appréciera. Euh, mais effectivement, ça réduit tous les dommages à 1. Dommage 6, non, ça arrive à 1, et ainsi de suite. Donc, super intéressant là-dessus. Donc, c'est un ocal okay, donc il a la full Roll. En phase comme un maître de chapitre, c'est entre guillemets le maître de chapitre de la Grève Donc il a reroll autour de lui à 6 pouces. il a, Je le donne full reroll à une unité et il utilise Grim Efficiency deux fois parce que son trait de seigneur de guerre que j'ai payé dans la liste lui permet d'avoir le trait de seigneur de guerre des ocal qui permet de cibler deux Fionnes. Il a un trait de seigneur de guerre supplémentaire, il en a deux. Il a le Ancestral Bearing qui lui permet d'augmenter de 3 la capacité de, ses, euh, de ce qu'il a en phase de commandement. Donc son euh, Full Reroll lui donne à 9 pas, et son aura de euh, Reroll des 1 à la touche est à 9 pas. Donc un peu comme euh, Shadow Sun par exemple, euh, ce, enfin c'est les Taux qui ont ça, ça spécifiquement. Euh, donc ces, ces armes de corps à corps et de tir sont très intéressantes. Euh, enfin, ce tir elle est pas ouf, je suis pas très fan des Volcanic Disintegrator... Euh, faut en fait euh, vous faites trois tirs si vous faites des 6 à la touche ça fait une mortelle et puis c'est tout sinon c'est force 5 PA0 point dommage je trouve ça pas tout pas, pas top mais bon c'est pas ça la force sa force c'est vraiment le fait de dire il y a une unité une fois par battle round je peux lui dire tiens ce jet là c'est un 6 soit un jet de touche de bless de damage ou de sauvegarde c'est là qu'en fait dans ma liste vous ajoutez lui plus le broker and master dont j'ai dé déjà parlé. En fait, vous pouvez avoir une forteresse qui peut unirer deux dommages par tour. Elle peut tenter des sauvegardes. Elle peut même dire la première, je la réussis auto grâce à Utard. Et après, je tente des sauvegardes. La deuxième que je rate, je, je la réussis auto. Donc en fait, il faut commencer à, à taper très fort. Mais il peut aussi l'utiliser offensivement. Quand il utilise, par exemple sur un pote avec euh, par exemple le tank euh, les 14 land fortress, si ça la touche, si le mec a au moins un token sur lui, ça devient un 6 naturel, donc un 6 naturel à la blesse et donc vous appliquez les règles du fait de, de Magna Rail, du fait que les 6 plus 2 des 3 dommages du Magna Rail continuent dans l'unité vous utilisez ça sur une, fin, sur une unité d'Arlequin, elle vole. Et du coup, il a juste le rempart crest, qui est très intéressant, qui permet d'avoir une aura euh, qui, dont on ne peut pas augmenter la portée. Euh, c'est précisé dedans. Euh, toutes les unités de moto ou d'infanterie autour de lui vont avoir une 5 plus 1 vue au tir. C'est cadeau, c'est pas mal. Dans l'idée d'avoir lui au milieu et avec l'infanterie autour, 5 plus 1 vue au tir, ça se prend. Ça se prend très bien même. Donc voilà pour Huitard, euh, je prends donc le euh, perso pété du, du codex, le Broker Unmaster, avec son trait qui lui permet de faire ignorer une save ratée et de, de, de mettre 3 PV. Euh, voilà, il est, euh, il est extrêmement bien pour 105 points CP, on le met aux fesses de, des deux Malina Rail que j'ai dans la liste, il va le babysitter comme il faut, euh, c'est super le Grimnir, donc là, ce que je disais, je l'ai pris en Lord, parce que j'avais 25 points, je me suis dit pourquoi pas, avec 2 CP, donc je lui mets euh, le trait longue liste et euh, la relique, euh, le bâton. Donc ça veut dire qu'il connaît 3 spells, il peut lancer 3 spells par tour, et il a le droit de faire une action, et quand même lancer des spells. Donc il a tout à fait le droit de faire l'interro mental, le gain de CP, et euh, d'y remake, pas d'action quand même euh, beaucoup de choses pour un petit mec et en plus à chaque fois qu'il y a un truc qui est mort bah, ce qu'il voit il renvoie un jugement token dessus si la cible est morte avant un jugement token donc voilà trois trois persos de soutien vraiment fort euh, qui permettent vraiment de soutenir bien la liste donc voilà des guerriers avec des magnarelles parce que c'est toujours cool très sympa comme euh, une petite arme euh, voilà, donc après, bah, des berserker hein, parce que les hécatons forteresses, ça reste des transports donc je mets des berserkers dedans pour dire à celui qui approche un petit peu de mon mon château central, ben bah, en fait, il y a des mecs qui vont sortir de là et puis, ben, bah, ils tabassent sérieux, euh, donc tout en hache, parce que je me suis dit euh, les marteaux, c'est bien, mais en fait euh, je, je vais avoir besoin de volume aussi d'attaque, au close, chose que je n'ai pas forcément pour le moment donc euh, à, à côté de ça, les 3x3 motos euh, avec la searchlight et le beam et les trois et euh, les deux Hécatons fortress donc avec toutes leurs armes qui sont passées en beam. Alors pourquoi je mets des, des beams sur toutes mes unités de fin En fait il y a le searchlight déjà sur les motos qui permet de ajouter un jugement de Très bonne chose pour un CP. Ensuite il y a un stratagème qui permet et c'est là où beaucoup de listes se basent dessus euh, c'est le stratagème des bim. Donc en fait, les armes à rayon comme ça, bim, elles ont un stratagème qui, pour un CP, vous tirez avec une arme à bim. Et bien, s'il y a une touche de bim qui a été faite, après toutes les armes qui vont toucher la même unité, sur 4, vous faites une BM jusqu'à 6 max. Et les armes qui ont bim aussi. On hein. n'a oh. pas précisé, mais il faut Oui, que... ouais, les... oui faut il faut qu'il y ait des armes. Et bim, tout à fait. Ouais. Et en fait, du coup, pour ça que le tank qui en fait a. 4 bolteurs de base que vous remplacez en 4 bim fait 8 tirs de bim. Et 8 tirs de bim, bah, statistiquement, si vous arrivez à quasiment tout toucher, bah, vous faites entre, on va dire, si vous faites, euh, si, si on part sur 8 euh, tirs, on va dire qu'ils vont toucher à 3, voire 2 si on met le, le buff. Bon, avec une reroll de touche, on va être sur du euh, 6, 7 euh, touches. Donc ça va être entre 3 et 4 mortels, rien que pour ça. Ensuite, vous avez une autre unité qui peut tirer dessus avec le Beamer et tout, tout ça, donc vous pouvez faire facilement vos 6 euh, mortels avec ça. Vous rajoutez à ça, comme je disais tout à l'heure, l'équivalent euh, en fait d'une colère de, de Mars, le Iron Storm, bah, euh, vous pouvez mais sortir euh, 10, 12 BM max même sur une cible. 12 BM sur une cible, il n'y a pas grand-chose qui résiste à 12 BM. Je te propose qu'on s'arrête Et... deux secondes sur les, les stratagèmes que tu viens de citer, parce que je pense qu'il y, y, y a des... Il y a, là, c'est de la combo sucré-salé, là. Hein. Là, c'est juste monstrueux en termes de létalité. Euh, il faut peut-être s'attendre à avoir euh, à avoir une fac là-dessus, euh, comme ils l'ont fait sur les, les codex euh, Custodes ou autres, en disant vous ne pouvez utiliser ça qu'une une seule, qu seule fois par partie, potentiellement. Hein. Ça a été une, une, un des leviers qu'ils avaient pour... Euh, pour bloquer un petit peu les stratagèmes qui étaient trop forts Premier stratagème dont tu parles, c'est le Core Buster Fire Pattern. Donc il coûte que 1 PC en plus. Euh, donc bien qu'on ait bien le Warding en tête, à partir du moment où vous générez une touche avec une arme abîme sur une unité ennemie, toutes les armes, autres armes abîmes qui vont tirer dessus vont générer de la blessure mortelle euh, à sur la... un 4. Un 4 plus à la touche. C'est si vous touchez... Si tu touches, voilà. donc si vous touchez, vous mettez un 4+. Vous, euh, donc en gros, ça, ça se dissocie aussi du jet de blessure. Hein. Donc je fais mon jet de, je fais mon jet de touche donc avec ma forteresse j'ai fait, on va dire, 6 touches à 3+. Euh, là, du coup, je jette 6 dés et euh, sur chaque 4+, je remets une blessure mortelle. Et en plus je vais faire mes jets de blessures à côté. Et ça, en fait, euh, comme tu l'as très bien expliqué, euh, ça va pouvoir se cumuler avec toutes les unités BIM qui vont cibler une unité. Donc, c'est là où tu disais que... Tu à juste titre, tu l'as très bien dit au début, tu dis une armée ICA se fait raser euh, parce qu'en fait, l'armée la, a clairement l'aptitude pour enlever des gros hyper facilement. Deuxième stratagème dont tu parlais, c'est le Ion Storm. Donc, euh, celui-ci fonctionne sur une unité Votan. Hein, encore une fois, il n'y a pas d'autre... Euh, mot-clé spoté spécifique que celui qui est Votan, et en gros, vous allez l'activer sur une unité, ça va vous coûter 1 PC si l'unité contient, euh, euh, contient euh, moins de 11 figurines, 2 PC si c'est 11 figurines ou plus, et en gros, à chaque fois que vous tirez avec une arme à ion, un jet de blessure non modifié inflige une blessure mortelle, euh, en plus de tous les dommages normaux, un maximum de 6 évidemment on précise, hein, on remet encore en perspective avec la règle des tokens de jugement puisque euh, en gros le token de jugement vous considère comme un 6 à la blessure donc ça veut dire que sur une unité qui a euh, qui a 3 tokens et eh bien mes 4 plus à la touche vont générer des blessures mortelles on est d'accord avec ça ouais c'est ça, okay. et c'est donc du coup là le le combo ou la forteresse, en fait, c'est des ions beamers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est et des bims et du ion. C'est-à-dire qu'en fait, elle joue sur les deux tableaux, cette arme-là. Vous mettez full beam, vous avez donc possibilité de faire des BM via le premier stratagème et via le deuxième. Et comme en fait, vous faites 8 tirs, voilà, le max, vous pouvez faire les 12 BM tout seul. Quoi. Ouais, et le truc, c'est que les bims, c'est d'autres unités qui peuvent le faire, mais la forteresse elle-même peut faire là-dessus euh, boîte millions de bm et, et, et euh, je dit. il faut pas oublier, faut pas non, oublier que c'est des damage en plus hein, les, les, les mortels sont, sont en plus hein, c'est à dire que l'arme en plus elle n'est pas dégueulasse hein, l'arme fait son taf quoi ouais, c'est la force 7 p 2 de dommages c'est correct hein, c'est un équivalent d'un autocanon pa p 2 ouais. euh, non c'est vraiment pas dégueulasse ça te permet d'avoir des trucs très sympas alors, en termes de secondaire, le truc c'est que je pense que je vais essayer de jouer même le, le Votan, c'est-à-dire celui où il faut tuer des figurines dans certaines phases. Euh, parce que mine 2, ben, il y a une grosse létalité. Et euh, ça, va, euh, ça va bien rentrer dans, ça va pouvoir faire des dommages sur plusieurs phases. Hein, phase de tir, pas mal. Phase de close avec tous les berserk. Et euh, pourquoi pas euh, dans. Euh, comment ça s'appelle euh, quoi pas bah, euh, essayer de, de, de bien cibler parce qu'on a de quoi vraiment euh, tuer ce qu'on veut et avancer, continuer à avancer et être, euh, être toujours menaçant. Je te coupe deux secondes quand tu dis le secondaire qui se fait sur plusieurs phases, c'est celui où il faut tuer des unités qui sont marquées avec des tokens de jugement. C'est ça. Et ouais. comme en fait on le tue, on gagne deux points max par phase, il faut jouer plusieurs phases pour optimiser. Parce ouais. que sinon effectivement on peut se retrouver à ne pas avoir suffisamment. Et donc voilà, il faut, euh, euh, faut pouvoir jouer tout ça. Je pense qu'à côté de ça, très certainement, le Grenier prend un Warcraft, euh, soit l'interro, soit le, le truc au centre. Ça dépend comment mon adversaire. C'est ouais. a... ouais, ça. Soit s'il y a vraiment trop de dispel en face, parce qu'il n'est pas... pas un gros ouais, psycheur, hein, il clair. va avoir plus un, mais il n'a pas vraiment de quoi vraiment fiabiliser. Euh, il va choisir, enfin, je vais choisir très certainement une bannière, euh, peut-être. Euh, ça dépend du scénario. Si j'ai accès facilement à des, des objets que je vais pouvoir garder, je vais peut-être prendre bannière. Donc, oui, euh, je me laisse la possibilité de faire le nain avec des scanners un peu à différents endroits sur des, sur des nains, sur mes motos. Euh, ça me permet de peut-être euh, y arriver. Euh, une fois que j'ai fait ça, ben, euh, voilà, je, je regarde est-ce que je peux tenter un engage all-front parce que les motos, pareil, me permettent de scorer, engage et puis de pouvoir le conserver parce qu'elles peuvent aller se planquer dans un coin et je vais assurer mes points. Donc voilà, je, je me laisse des possibilités de regarder en fonction de l'adversaire. La, par un deck, ce qui a des, euh, des trucs aussi. Et si je sais que mon adversaire, son deck est un peu à la traîne, sa liste est mal montée, je vais le table rase. Alors là, je peux essayer de caser, bah, carrément, mettre celui avec les trois objets et 5 points par objet, si je sens que ça va bien se passer. Mais bon, il faut euh, pas pêcher euh, par excès de compte. Euh Mais ça peut arriver, notamment bah, quand le jeu d'équipe, hein, le jeu d'équipe peut parfois nous mettre sur des matchs où le mec, on sait qu'on va lui mettre très mal et que... Il va essayer de sauver les points comme il peut. Et, euh, et donc voilà, ça peut vraiment, en... ça, ça peut faire ça. Donc, c'est le but de cette liste, essayer de jouer sur ces trucs-là. Je rappelle que Creature Link, donc, ça fait que euh, chaque fois que euh, j'ai euh, un token, j'ai un token de plus. Donc, je joue beaucoup là-dessus, je vais essayer de mettre des tokens et d'optimiser mes, mes, mes dommages sur les figurines qui ont le token. On a fait le tour pour la première liste qu'on voulait vous présenter. La deuxième, euh, elle tourne autour d'un bataillon Ymir Conglomerate. Euh, donc pour rappel, 1 hein, plus 4 de portée au tir. 4 plus de sauvegarde invulnérable pour les unités qui ont une save à 2. Et 5 plus invulnérable pour les unités, euh, le reste, pour les autres unités du codex. Voilà, dans ce QG, vous retrouvez un cal qui est passé en cal, donc plus 40 points. Et euh, sur lequel j'ai collé un trait de seigneur de guerre qui va permettre de faire euh, action plus tir dans cette, euh, pour des unités corps à 6 pouces autour de lui. Euh, voilà, après pas d'équipement particulier, hein. il a ses armes de base et, et ses, ses, ses, ses, ses... Capacité de base. Euh, ensuite, vous retrouvez le Brokir Iron Master qui est équipé exactement de la même manière que dans la liste précédente. Donc, euh, il est vraiment là en tant que buffer euh, autour des véhicules. Et enfin, vous retrouvez le Grimir. Est... Alors, il n'est pas tout à fait pareil que... Moi, je n'ai pas eu le même... même ressenti sur les sorts que, que Mike. Euh, il, apparaît, il a pareil, il a la Murmuring Stave, évidemment, il a l'interface Echo pour le Reel2.com, moi j'ai mis un Fortify, donc c'est le, le plus en endurance, et le Phinopinacis, parce que vous allez voir que moi, dans la liste, il y a des packs de 20, euh, de 20 Warriors, donc ça, le plus en endurance et le Finopinasis prennent leur sens sur des gros packs comme cela. Et, euh, et le nul Vortex. Euh, je, je suis un petit peu moins fan de la mécanique qui consiste à empêcher des unités de faire des actions. Euh, voilà, mais euh, du coup je suis parti sur le nul Vortex A voir, après là, là pour le coup hein, on est sur du théorie crafting Donc euh, ça se change très aisément dans une liste, hein, le choix des sorts Donc voilà, à voir Ensuite, euh, les troupes, ça c'est le gros un petit peu de, une... le gros de la liste euh, Moi je, je suis parti sur des packs de 20 guerriers euh, Le premier pack de 20 guerriers c'est mon gros pack Parce qu'en fait vous avez un, point de co... un stratagème qui vous permet de mettre... Un trait de signe, un, une relique sur un personnage. Donc, euh, ce, le ten de cette unité à « The Grey Crest. Donc, en gros, vous avez moins 1 pour toucher l'unité euh, quand vous êtes à plus de 12 pouces d'elle. Euh, je trouve que la synergie entre le moins 1 pour toucher, l'invu à 5, l'endurance le, à 5, le fill no pain à 6 et potentiellement une physiologie transhumaine avec un stratagème, puisque vous avez un stratagème de physiologie transhumaine. Ça rend l'unité euh, relativement tanky. Euh, je vais m'attarder un petit peu sur les équipements des Warriors, parce que Mike ne vous en a pas parlé. Donc j'ai payé les trois. Hein. Le Medipack, le, euh, le faisceau de Commandement et le Pan Spectral. Alors le Medipack, ça vous permet de gagner... Le mot-clé « Médic », ça vous donne un, comme, une, comme un gantelet elix, donc le premier damage que vous allez, une fois par tour, vous allez pouvoir ignorer un damage que vous recevez. Euh, alors, c'est pas « vous allez pouvoir », c'est le premier damage que vous allez… Euh, que la première sauvegarde que vous allez rater, vous ignorez le damage. Et en plus, le stratagème, enfin le mot-clé « Médic », vous donne accès à un stratagème qui vous permet de regagner des trois figurines perdues dans l'unité. Ça c'est cool. Euh, ensuite le Com Arrays vous permet de capter l'aura d'un cal à 24 pouces, notamment pour la reroll des as. Donc euh, ça c'est cool. Euh, Ce pas notamment, c'est d'ailleurs c'est cette aura-là que vous captez. Donc ça vous permet en fait d'avoir un, une reroll des as quasiment tout le temps. Parce que généralement votre cale n'est pas trop trop loin. Et enfin le dernier, c'est le pan spectral, qui vous permet de gagner le mot-clé scanner. Donc il y a des stratagèmes qui sont en relation avec scanner, des mécaniques de jeu autour de ça. Et surtout, vous ignorez les bénéfices de couvert léger sur l'unité ennemie. Donc ça c'est cool. Cette unité-là, en plus de ça, donc vous avez bien compris que c'était un peu un Maxi Best of Plus, cette affaire-là. Je lui ai payé les euh, donc deux magma rail, puisque quand on les joue par 20, on peut en mettre deux. Le magma rail de, des Warriors, il est intéressant, puisque euh, il va tirer avec une portée de 28 pouces. Donc 24 plus 4 de, de, de Ymir. C'est un tir, donc ça fait deux tirs en tout dans l'unité. C'est force 9, par 4, D3 plus 3 damage. Voilà, avec évidemment la règle Magmaril, donc euh, ignore des, des sauvegardes. Et comme l'a expliqué tout à l'heure Mike, le fait bah, avec les tokens de pouvoir, sur des 6 à la blesse, de pouvoir faire vraiment une belle petite combo bien sucrée. Salé, voilà pour ça. En plus de ça, j'ai payé aussi deux armes supplémentaires qui sont les. C'est les les, étam, les Plasma Beamer. Donc là, ce sont des faisceaux. Encore une fois, pour aller avec la mécanique de coller des tirs de faisceaux sur des unités pour. Euh, ben, euh... Euh, spam, pas, pas spammer mais pour euh, euh, caper le, le stratagème des euh, de, de, de, de blessures mortelles donc le faisceau il tire à 22 pouces en Ymir et ses forces 8 p à moins 3 2 damage voilà. et je vous rappelle avec toujours cette règle qui dit que toutes tout les cibles éligibles qui passent sous le faisceau prennent une génère un jet de touche donc, voilà. Et cette unité-là, je l'ai équipée en full euh, ion blaster. Donc, euh, force 5 pa 2 moins de 2 damage, c'est qu'un seul tir à 22 pouces. Ça fait 16 ion blaster. Donc, bah, pour faire simple, avec la colère de Mars, hein, euh, vous l'aurez compris, euh, avec 3 tokens, bah, les 16 ion blaster font les 6 mortal wounds. Hein, avec une petite reroll des as, ça fait ça fait vraiment mal. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est le... mon gros pack, vraiment. C'est mon unité qui coûte la plus chère dans... Dans l'armée euh, voilà. Et après vous avez la deuxième, deuxième pack Pareil encore un pack de 20 C'est la même chose sauf que là euh, J'ai laissé, euh, laissé les Les, les, les bolters euh, À voir si euh, ça vaut le coup de payer euh, De repayer encore les les les, ion, euh, les les les ion blaster Pour tout le monde c'est que 1 point Donc ça fait 16, 16 points supplémentaires à trouver dans la liste Ça, ça se trouve je pense Et puis et puis voilà, tout simplement, troisième troupe, un petit pack de 10, parce qu'il le faut pour payer les troupes. D'ailleurs, je note, je, je tiens à le mettre en lumière, c'est quand même le codex qui a la, la, la taxe de troupe la plus chère du jeu, puisque vous n'avez pas d'autres troupes que le Warrior et qui coûte 110 points. Donc même les Space Marines sont des slots de troupes moins chères, avec euh, les, euh, les intercesseurs d'assaut qui coûtent 95 points. Donc on est sur le codex de la troupe la plus chère. Voilà, je vous tenais juste à le dire, c'était pour le petit plaisir. Ensuite, dans l'armée, dans vous retrouvez deux packs de Enkirn Pioneer. j'ai vraiment du mal à dire les noms, hein. les, les motos. Voilà, vous retrouvez les motos, euh, deux packs de trois, avec à chaque fois un ion beamer euh, pour aller chercher, euh, aller chercher euh, bah, le stratagème, le, le searchlight pour aller chercher euh, le token de jugement et le pan spectral scanner euh, parce que ça fait plaisir, vous gagnez le mot-clé scanner et en plus, vous ignorez les couverts. Ça, ça ne mange pas de pain. Deux packs de berserker. Euh, tu en as très bien parlé tout à l'heure. Et euh, moi, dans les miens, j'ai payé les, euh, les, les à, le, le double gantelet euh, de façon à avoir... Euh, dans chaque unité, un mec qui fait euh, qui fait 4 attaques à damage 2. Et, euh, et puis voilà. Donc deux packs de berserk une, qui vont évidemment, hein, vous avez bien compris, les berserk embarquent dans les fortresses euh, Le pack de 10 Warriors potentiellement embarque dans la forteresse aussi. Pour pouvoir aller chercher euh, le secondaire de faire les actions sur les objectifs un petit peu plus tard dans la partie, un petit peu plus loin. Et. Pour sûr, euh, comme vous le disait tout à l'heure, hein, une des meilleures unités du codex, c'est la Fortress. Donc, euh, bah, même chose, hein, même, même combat deux Fortress en full, en full ion-beamer pour la létalité, le tanking et tout ce qui va bien. Et on rappelle qu'en Ymir, cette bah, fortress, elle a une 4 plus invulnérable, ce, ce qui la rend vraiment... ça devient une purge. Hein. Franchement, on est sur une unité, là, on est sur de la purge, clairement. Entre le real de PV, l'invue, la réduction de damage, euh, l'ignore euh, damage, enfin ça, ça devient vraiment une purge à jouer, à affronter, pas à jouer, du coup voilà pour ça, en termes de secondaire bon, on s'y retrouve, hein. il y a évidemment le secondaire des marqueurs, euh, des, des jugements de marqueurs qui est, qui est intéressant euh, je me suis un petit peu plus reposé sur le secondaire d'objectif même si c'est vrai que quand je l'ai abordé et avec ton point de vue Mike euh, t as, t as, t as pu mettre quand même en lumière qu'il était pas non plus hyper simple à faire puisque le manque de mobilité couplé avec le wording qui nous oblige à être tout seul sur l'objectif ça le rend pas hyper facile à faire, euh, mais ça c'est mon esprit nécron qui me dit qu'il faut que je fasse des, des, des actions sur les, sur les objectifs, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé le, la relique, le trait de Seigneur de guerre Unrating Rail sur le, le cal de façon à pouvoir euh, tirer et faire des actions. Et euh, voilà, j'ai fait le tour, et après, bah, évidemment, euh, le reste des secondaires hein, qui vont tourner autour, de, pour, probablement, de la destruction, selon les armées qu'on affronte. Il y a aussi le secondaire psychique euh, face à des armées qui ne sont pas capables de dispel, euh, et il y en a quelques-unes. Et, euh, et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour, et je vous propose, les amis, qu'on passe à la troisième et dernière liste de, euh, de notre petit roster Votan. Et cette fois-ci, c'est une liste de Mike qui tourne autour de... Euh, l'alliance trans hyperienne. Ouais, alors du coup trans hein, c'est ceux qui euh, prennent plus un hit s'ils sont pas à full euh, à full capacité, donc dès que tu perds un mec tu touches à plus un, donc c'est plutôt intéressant euh, moi j'ai joué donc, autour d'un cal, cette fois-ci un petit cal tout simple, qui a le long list, hein. j'adore ce trait de serre de gars qui permet vraiment de d'aller de mettre des tokens au fur et à mesure de la partie, surtout pas perdre entre guillemets tokens, tant tu perds les tokens 2 et 3 mais au moins tu, tu gardes du token le iron master bouge pas lié avec les Caton land fortress je pense que enfin, malheureusement c'est là où on sait que c'est fort c'est que c'est difficile de s'en passer hein. du cathons land fortress et pour ok iron master voilà je peux pas <rire> euh, le grimir pareil c'est de la clé force je... ah non tu peux pas alors là le grimir je l'ai joué uniquement avec le trait euh, ça se pourrait discuter de je les bêtises, je joue avec le trait Clarvick. Euh, mais je le joue avec le trait nomade Stratégiste, donc c'est le, le fait de redéployer euh, ouais. des unités. Euh, donc c'est très intéressant, ça me permet aussi de mettre des packs en réserve. Et euh, c'est pour ça que là, je vais jouer derrière euh, une... Euh, comment ça va J'allais dire un mot euh, pas très réglementaire, mais une grande, un grand nombre de Earth warriors Cette fois-ci, je joue un spam de Earth warriors Je joue 6 euh, troupes de 10 warriors avec à chaque fois Médic dedans, juste pour tanker un petit peu plus. Le scanner dans certains, et les comms dans deux autres. Pourquoi Parce qu'en fait je me dis, si jamais je le veux, je peux me dire qu'avec mon trait de serre guerre, les deux packs qui ont le comms, je les retire de la map, je les mets en réserve, et je les fais arriver sur des flancs, et je peux à 24 pas de portée du cal obtenir la roll des as, et du coup tu peux essayer de faire un truc comme ça, où tu vas aller chercher le mec par derrière. Le Magna Rail Rifle, c'est une arme Hunter, si je ne m'abuse. De... <rire> et donc, du coup, tu n'as pas du malus pour toucher oui. lorsque tu arrives. Donc, du coup, bah tu vas arriver. Euh, J'ai pas de bêtises sur le Hunter Rifle. Le, ouais, le maniarelle. Oh, ouais, tu arrives. Tu vas toucher à 3. Reroll les As. Et ben bah, c'est parti. Tu vas et puis euh, tu vois la, la sauce euh, comme c'est pas permis. Transipérienne, si le mec a un scanner, en plus, tu la reroll des As à la blesse. Donc, tu arrives de réserve à 24 pas de ton cadre. Reroll les as à la touche, reroll les as à la blesse euh, Si tu fais des 6 euh, des wounds tu as plus 1 à ta PA. Et donc en fait, tu peux arriver et mettre euh, la grosse sauce au euh, gars. Euh, avec, il euh, bah, euh, y a 10 mecs, il y a un Magnaral qui te fait euh, 18 tirs de force 4, PA-1 qui vont facilement passer PA-2, peut-être de la blesse auto. Euh, plus le Magnaral Ralph, euh, voilà. À côté de ça, il bah, y a les euh, Kton Berserk euh, classiques 3 x 5. Alors, euh, une chose qui peut se dire, c'est pourquoi 3x5 bah, Écoute, toujours mets 2x5 dans le Land Fortress et 2, 5 autres, qui restent derrière, euh, avec des Earthquills Warriors un peu partout. Parce qu'en fait, les, euh, les nains ont quand même accès à un stratagème pour faire des interventions héroïques, pour un CP, qui n'est pas déconnant, euh, surtout sur des berserk. Et, euh, et en fait, pour le reste, la liste reste la même. La liste est joue sur quoi elle joue sur un stratagème dont on n'a pas parlé encore, qui je trouve un petit peu, qui peut être un petit peu broken. En sens où, euh, lorsque euh, le stratagème s'appelle réactif Représal. et en fait, dès qu'une unité ennemie donc, tire, qu'elle a un jugement token sur elle, je peut choisir une unité corps de mon armée, et cette unité corps, ben elle va tirer sur l'unité adverse alors sauf si elle est déjà engagé, faut qu'elle soit libre, mais elle l'a tiré comme s'il était en shooting phase. Et donc en fait, ben, un mec, ça, ça, c'est vraiment pour surprendre l'adversaire, en ce sens où dit, là je vais avancer, je vais te tirer dessus, et puis euh, je vais me barrer. Tu lui fais, attends, avant de te barrer, mon utile là, là, elle te voit, elle te tire dessus. Et en fait, tu vas avoir des nains qui n'avaient rien à voir, qui vont tirer sur ton truc, en mode, voilà, et donc ça peut être extrêmement fort, genre le mec, il arrive, il tire avec des... Il ne sait pas trop, il tire un petit peu, et bah, bam, il va prendre euh, l'abordée de tir classique, mais il prend aussi un Magna Rail dans, dans le groin. <rire> et un Magna euh, un Magna dans le groin, je te jure, alors qu'il fait « c'est pas ouf ». Ouais, c'est pas et, ouf. Euh, euh, donc voilà, c'est… Et puis, les mecs, qui se disent, ouais, je vais faire un petit tir. Et puis là, tu commences à lui mettre ça. Euh, voilà, enfin, le, le là, le, le gars, euh, il te fait un petit tir. Euh, tu lui actives le strat. Euh, il te refait plus de petits tirs, Il le fait une fois. C'est-à-dire que là, c'est l'effet le, de surprise. Quand tu vas affronter le codex pour la première fois, tu te fais plus avoir. Après, hein, quand tu tires dessus, quand tu tires sur le nain, après, tu tires, tu tires pour tuer. Quoi, pense. Je, je, juste, je finis, je rebondis parce qu'effectivement, on n'a pas, pas beaucoup parlé. Mais tu as ce très bon stratagème là qui est bien pour les Warriors. T'en as un autre qui est excellent pour les warriors, c'est que tu peux tirer dans le corps à corps. Euh, J'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai omis de le faire, my bad. Euh, vous avez un stratagème qui vous permet euh, d'envoyer la sauce euh, sur une unité avec laquelle vous êtes en euh, portée d'engagement. Alors, le strat en plus, il est énorme. Il fait trois pages, le strat. C'est point blank fusillade. Il coûte deux PC. Euh, le stratagème, il fait deux pages. Enfin, J'exagère. Hein. Le stratagème est très long euh, parce que, en gros, il vous régisse la situation dans laquelle vous voulez, vous vous allez vous désengager à votre fa... en, en tirant. Donc en fait en gros si vous avez unité votan d'infanterie votan barqueuil bar... biker vous utilisez deux PC. Et euh, vous pouvez faire des attaques avec des armes de tir sur une unité qui est à, euh, qui est à portée d'engagement. Euh, mais ces attaques ne peuvent aller que sur l'unité qui est à portée d'engagement. Et après, ils régissent parce qu'il y a les armes à faisceau, etc. etc. Donc, je ne vais pas m'attarder, je, je vous laisserai prendre en compte le wording pour le découvrir plus en détail. Euh, mais euh, je trouve que le stratagème est très fort de, de, de, de, en fait, de transformer vos armes, toutes vos armes en pistolet. Euh, toutes vos armes gagnent le mot-clé pistolet. Uh, bolter, yon beamer uh, magma rail, uh, ça veut dire vous tirez au corps avec votre magma rail quoi uh, donc uh, autant vous dire que c'est très cool il y a aussi un stratagème, je, je me permets je, je te coupe dans, dans ta liste Mike tu, tu m'excuses, il y a aussi un stratagème qui a, il y a un désengagement plus tir, on en a pas parlé qui est très fort sur les nains, qui est très fort sur alors je sais, je sais pas si c'est corps, j'ai un, un doute sur le fait que ce stratagème soit que corps ou pas c'est infanterie c'est infanterie ouais donc, ouais, bah, ça, marche, ça, ça marche très bien sur, euh, sur les, les guerriers, ah, évidemment. C'est uniquement sur les corps, effectivement. Ouais. Sur, donc, ça ne marche pas sur les personnages, ça marche uniquement sur... Euh, donc, euh, qu'est-ce qui est corps, d'ailleurs Il y a les guerriers, les guerriers, la ouais. les berserks, les brokins, et les motos aussi. Donc, en fait, tout le monde est corps, sauf les véhicules ouais. et les, euh, les personnages. Ouais. Tout le monde est corps. Pas trop un souci. Et voilà, je... petit, euh, petit spotlight sur les stratagèmes, et je te laisse finir euh, sur la présentation de Lis. Bah, de toute façon, tu nous as parlé des berserk, qui ont été sur les motos. Les motos, c'est pareil, on n'a pas trop parlé des stratagèmes qui vont avec. Tu un stratagème qui permet de mettre moins 1 à la touche, et si tu as Advance, l'adversaire ne peut pas reroll les touches. C'est plutôt cool. Donc ça fait un... sympa, c'est-à-dire ouais. que ça peut te faire non reroll touche, blesse, dommage, sur l'unité. Ouais. On a sur des motos de custo, magnifique. Ouais. <rire> qui sont objectifs sécurisés. Mais... C'est ça, mais il faut qu'elles aient avance, donc euh, tu n'as pas eu tes tirs et ouais. du coup tu n'as pas utilisé tes combos. Mais comme les advances auto de 6, c'est intéressant, elles ont accès à Accelerated, qui leur permet effectivement de faire des advances de 12, donc 24 de move. Si tu considères en plus qu'elles prennent leur euh, pré-move euh, de 12, en fait c'est une unité qui au T1 peut faire 36 pas. Ouais, qui peut aller faire des actions euh, sur des objectifs qui seront un peu plus durs à atteindre en fin de partie potentiellement. Ouais, en enfin, début de partie plutôt. C'est très fort. T'as un et stratagème après, qui tu te as... permet de les renvoyer en réserve stratégique. Ouais, aussi, c'est un peu comme, les, euh, pas, comme pas mal de trucs, euh, lorsque tu es sur un bord de table, hop, ils peuvent sortir du bord de table et revenir de, des réserves tour d'après. Euh, en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que euh, quand tu multiplies les berserk, en fait, de base, les berserk ont un stratagème, eux, pour pouvoir faire full roll-touch. Très bien. Mais il y a un autre stratagème pour un CP. Si le mec en face a un token dessus, ta full roll touche aussi. Donc en fait, c'est dire que quand tu charges avec deux unités de Berkos, bah tu peux pour un CP chacune faire une full roll touche. Là, euh, c'est vraiment que tu as ça... envie de la défoncer l'unité. quoi Là, c'est ah, vraiment sûr, euh, si... ça. Ça va, va laver si quoi Si c'est deux unités différentes. Mais ouais. pareil, cette phrase-là est utilisable aussi en phase de tir. Tu as, ah. as quand même accès pour un CP à une full roll touche sur n'importe quelle unité, le tank y compris. Dans la, la, la puissance du tank dont on parlait le ouais. tank a accès à ça si le mec a un jugement token je full roll touche et je peux même faire le vicieux faire un petit peu comme la, euh, la succube qui dit oh, attends je full roll tout et hop je vais faire des 6 voilà si tu veux euh, faire tes 6 euh, ou euh, forcer les, euh, les bless auto, bah, tu peux tenter de faire ça quoi le... Donc, euh... je pense que le... la reroll touche dans ce codex là elle devrait être cher payée en fait parce que la, la re touche elle est insane. Sur le, les, les touches qui blessent auto avec les, les tokens de jugement, la reroll touche elle est vraiment insane en termes de stats. Elle fait vraiment des gros, gros dégâts. Ouais, c'est pour ça que c'est très intéressant, notamment bah, en, quand tu as euh, des mecs comme euh, Utar ou un cal euh, qui donne une full reroll touche bah, C'est quand même très, très sympa. Il y a un stratagème qui est assez drôle, qui m'a fait penser en fait à celui des 6 des En fait, tu prends une unité vote qui est sur un objet elle ne peut pas rater ses tests de morale. Elle est blessée que sur. Enfin, elle a des. Euh... On ne peut pas l'empêcher de rater ses actions. Ça, c'est. Enfin, c'est intéressant. Et en plus, elle. Euh... Et en plus, elle gagne un Phinopénasis. Ce qui est quand même euh... très intéressant pour toi, par exemple, qui fait. Euh... Et avec les packs de tu vin, c'est faire... très cool. Je te confirme. les packs de vin, pour. Ouais. Donc, c'est là que tu peux mettre des Phinopénasis sur tes deux packs de vin. Mmh. Ce qui Bien. est quand même vraiment cool. Euh, et puis, tu en as d'autres. Tu as... Bah, as aussi accès, quand même. À la transhumane. Tant qu'il y a un, oui, un, un shield crest, c'est-à-dire les, les petits ont accès pour deux CP à une transhumane. Et les autres euh, qui, de moins de 5 figurines qui ont shield crest, donc en fait c'est tous ceux qui ont un shield crest. C'est-à-dire par exemple, je crois que le cal en fait partie, si j'ai dit pas de bêtises. Ouais, le cal euh, en fait partie, ouais. Le cal, le haineer champion là aussi, tant que tu ne changes pas ça. Euh, Tant que tu ne lui prends ouais. pas le téléporteur. Y a, y a, tu peux avoir une transhuman, c'est intéressant. Euh, autre stratagème super sympa, c'est le Side to Side Transport. Donc, c'est le tout dernier warrior stratagème. Euh, si tu utilises sur, sur un caractère, il coûte un CP. Sur si une autre unité, ça coûte deux CP. Mais tu as le droit de le faire faible sur toute la table. Donc, qui téléportation C'est uniquement les, euh, le Ainière champion, par exemple ou euh, les euh, Aenir Earthguard, qui sont les, les mecs, les totors, quoi si on ouais. veut, les, les mecs en Exorhardeur. Donc voilà, ça c'est intéressant, si on veut effectivement aller mettre des mecs au, au loin. Euh, tiens, à noter que le Aenir Champion, je sais pas si c'est volontaire ou pas, c'est un nain qui bouge de 5, mais lui, il est Accelerated. C'est-à-dire que ce mec-là, le Champion, il advient sauto toujours de 6, et il a accès au stratagème pour lui faire bouger 17. Alors il n'a pas d'advance et charge, mais dans une liste où en fait tu te dis, euh, lui, il, il, il avance quand même vachement bien. Pour un... Ouais. C'est ouais, une armure, hein, vraiment c'est son armure, il est équipé d'une armure quand même qui, qui envoie du bois quoi. Ouais mais tu vois les Hearthguards qui ont quasiment la même armure, oui. ils n'ont pas. Ouais. Pourquoi lui il est accéléré, on euh, va savoir pourquoi. Donc voilà. Bon après il y a des trucs, alors il y a plein de choses, on n'a pas parlé des, euh, des, des mecs de tir, de leur soutien, de leurs espèces de dévastateurs. Ouais. Qui sont pas ouf. Qui sont pas ouf. Clairement. Oui. Ultra cher. Ouais. 35 points pour des mecs avec un graviton à 18 pas. Bah non. Ils peuvent avoir un bim. Et pareil, ça coûte 5 points de plus. Ils valent 40 points pièce. Pour des mecs à 3 PV en du 5, ça va 3. Ouais, bon, voilà. On est plus dans du profil, qui est pas vraiment ouf. Surtout que les portées sont pas, pas dingo dingo. Ouais. Donc. Donne-moi ta sélection euh, des meilleures unités pour toi de ce codex. Je laisse faire ton petit, euh, ton petit top 3, top 5 comme tu le souhaites. Bah En fait, en top 3, honnêtement, on peut mettre euh, l'hécaton de Land Fortress, je pense, euh, peut-être top 1, avec son pote, le, le Tech Marine, le Broken Iron Master. L'un ne va ah, pas sans l'autre. Oh, C'est ça, mais même, même le Broken Iron Master, honnêtement, euh, il se retrouve dans une autre liste, bah, il est quand même ouais. très correct. Hein. Et, euh, et à côté de ça tu mets les motos. Alors vraiment c'est trois unités qui sont euh, folles dans le DEX, qui sont vraiment fortes, parce que le capionnaire on, on le dit pas, mais il a une saturation de débile. Enfin je veux dire, de base, il tire, il fait... Euh, quand il arrive à 9 pas de toi, c'est au plus proche, il met 3 tirs de force 5 P à moins 1, il met en plus ces 3 tirs de force 7 P à moins 2 pour 2 dommages, et il y en a un qui peut lancer des petites grenades, et il y en a un des deux, soit tu mets l'arme bim, soit tu lui mets les 9 tirs force de 6 PA-2. Et ils ignorent le couvert léger et le couvert dense. Ils commence à faire des, des mecs qui, qui tabassent un petit peu. Et en plus, bah, ils apportent plein de buffs dans l'armée. C'est vraiment le truc de dingue, vraiment. Après, ensuite, on va avoir euh, bah, des mecs qui sont plus. Enfin, le grimnir est très bien. En... Il n'est pas trop cher comme un mec. Il permet de tanker bien les, euh, les BM aussi de. de comment s'appelle Parce que ces petits suivants prennent les périodes du Warp à sa place. Et c'est drôle. Il euh, y a le Enir Champion qui est une bonne unité. Euh, vraiment, c'est un bon personnage qui est vraiment tanky. Tu peux vraiment build pour euh, vraiment tabasser fort. Tu peux, tu peux le faire une mini sub avec. Euh, entre guillemets. Les Tonnen Berserk sont sympas. C'est pas euh, monstrueux comme attaque, mais enfin, comme truc. Mais c'est un peu voilà, la même chose qu'un. Qu grotesque. Hein, il a besoin. Il a besoin par contre d'être babisite hein, parce que c'est un mec qui doit être dans un transport. Que mouvement 5, euh, Là, on est loin du grotesque. Hein, malheureusement, euh, tu vas les jouer, tu vas te dire euh, bon, ça avance pas vite. Hein, euh, S'ils sont pas dans un transport, euh, voilà. <rire> je vois euh, bien, bon, le gars, les... le, bien le gars. bien Je vois bien le gars la première fois qu'il les joue, tu sais. Allez, première phase de mouvement, il les bouge de 5. Il... Ah ouais, putain, en fait, <rire> ça avance pas vite. <rire> euh, on va aller loin. Non, par contre, à côté de ça, tu as le Sagittor. On n'en a pas beaucoup parlé. Oui, c'est vrai, on n'en a mais... pas parlé du tout même, je pense. Ou très, très brièvement. Ouais, c'est beau... clair. C'est un Razorback. Ouais. Sur si on, si on votre honnête, c'est un Razorback qui est plutôt bien équipé. C'est-à-dire qu'en fait, de base, euh, il est équipé d'un Twin Ball canon. Et si on ne veut pas payer les 20 points du canon laser on peut lui mettre un, euh, un auto-canon. C'est-à-dire qu'il va faire 6 euh, euh, tirs de force 6 pa 2 pour 2 dommages, et 6 tirs de force 7 pa 2 pour 2 dommages. C'est plutôt bien. Il a une capacité de transport de 5 figurines. Il ne peut pas prendre les mecs en exo-armure. Mais par contre, si tu en as 2 dans la même escouade, en fait, tu as le droit de split des unités de Warrior ou de berserk. Et dans ma première version de liste, toute première, j'en jouais genre 2, voire 4. Juste pour pouvoir en fait essayer de split mes unités de 5 warriors euh, en 5 mecs qui servent à rien et l'autre 5 euh, mecs avec euh, un magna rail. Et en fait, comme ça, ça donne des unités de 5 mecs qui vont aller vers les objets que tu, tu peux sacrifier parce qu'ils n'ont pas extrêmement beaucoup de valeur pour toi. Ouais. Et ça multiplie le nombre d'unités super OP. Et, euh, et ça te fait un truc vraiment intéressant. Et en fait, en plus, j'avais utilisé une espèce de de combo, en fait, comme ils sont obligés de rester, être dans le, dans le transport au début. T1, les mecs qui sont à poil dedans, bah, ils avancent avec leur transport, qui avance de 6 autos, hein, le Sagittaire quand même. Euh, ouais, ouais, ça bouge de 18, 18 quand ça avance De 18 ou de 24 si tu payes le, le truc, donc euh, ça crache un petit peu lorsque tu mets le, la Nitro dedans. Euh, et dedans, tu recharges 5 bercos. Et là, t'as 5 bercos en chausson euh, qui est plutôt pas mal, jouer ça en Ymir, moi je trouve ça bien en Ymir parce que tu leur donnes l'invue qu'ils n'ont pas c'est intéressant après voilà 110 points ça tire quand même un petit peu euh, est-ce que c'est cher ou pas payé mais ça donne la possibilité de split les unités de warrior parce qu'en fait du coup les Warriors que tu vas mettre sur les objets vont se faire tuer ça te permet d'obtenir des jugements de tokens ouais. C'est moi j'aime bien j'aimais j'aimais beaucoup ça au début et euh, c'est peut-être une chose sur laquelle euh, je peux peut-être revenir euh... voilà mais pour l'instant bon les catons de fortress et les motos sont vraiment au dessus euh, et comme ils sont les les sagitans ne sont pas des transports mais de l'attaque rapide et tes euh... versus les armes qui est une pionnière et euh... <coughs> pardon tu vas prendre le le spot est cher Yes, et eh bien écoute, on arrive à la fin de cette review présentation de liste, les amis, j'espère que ça vous a plu. Mike, merci à toi pour le partage de ton merci. analyse et de ton expertise sur ce codex. On est clairement sur un codex qui est fort, euh, qui va tirer... Euh, qui va tirer dur sur l'adversaire. Et donc, euh, eh ben, euh, ceux qui ne seront pas capables de s'en prémunir, euh, il va falloir qu'ils s'en prémunissent. <rire> il n'y a pas d'autre chose à dire. Maintenant, encore une fois, hein, je, je mets un warning. Attention à la fac, la fac qui arrivera dans, dans le mois de sortie du codex. Je vous rappelle que si vous voulez euh, graber vos figurines, vos à moins 20%, ça se passe sur My place exclusivement. Vous avez notre lien dans... Le lien d'affiliation dans la description, profitez-en, euh, ça mange pas de pain et ça fait pas de miettes. Voilà pour ça les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War On espère pouvoir vous proposer assez rapidement euh, un, un rapport de bataille avec cette armée-là. Maintenant, euh, le, le, à la sortie du codex, on n'aura pas toutes les figurines de disponibles, donc on essaiera de voir. Peut-être qu'on passera par une petite armée Kuntaz avec euh, des... Euh, avec des, des euh, Fireslayers Fire et des Caradrons, pourquoi pas donc euh, à voir, à réfléchir, à méditer en tout cas euh, on se retrouve bientôt sur Creative Wargame, on se retrouve surtout à la fin du mois pour le Championship 4 les amis vous verrez notre ami Mike en action autour de la table de jeu, ça va être insane Mike je te dis à bientôt ouais ça marche, bah, écoute, merci beaucoup et puis bah, euh, on, se on se revoit bientôt pour le Championship, ouais ça va être canon